On est en direct. Est... Tac. Il y a des gens qui commencent à se connecter, on voit. C'est cool. Bon, salut à tous. Donc, ce soir, on est avec, euh, on est avec Pierre Colsonnet. donc Pierre Colsonnet qui est sportif de haut niveau euh, en BMX. Et Alex, du coup, Alex qui est euh, cycliste, mais aussi euh, de l'académie. Donc, c'est cool. Euh, Pierre, euh, je sais que tu as plein de casquettes, donc je vais te laisser te présenter comme ça tu, tu feras mieux. Attends, je, vais, je, vais, je, vais, je vais les chercher si tu veux. Ouais. <rire> là, je vois, vois qu'on a une sur la tête, donc c'est ouais. déjà ça. C'est ça. <rire> euh, ouais, bah, c'est vrai que j'ai plein de casquettes, comme tu l'as dit. Bah, voilà, bah, pour me présenter euh, rapidement, euh, je m'appelle Pierre Colsonnet, j'ai 25 ans tout fraîchement. Euh, ça fait bientôt 21 ans que je fais du BMX Freestyle. Enfin, j'ai fait du, du BMX Race, j'ai commencé par le BMX Race, j'ai switché sur le BMX Freestyle. Et là maintenant, je suis euh, à cheval avec le VTT Freestyle pour euh, essayer de goûter un peu autre chose. Euh, j'ai fait la fac de sport à Montpellier pendant deux ans. C'était un dust animation et commercialisation des services sportifs. Donc mmh. euh, j'ai un parcours très euh, atypique où bah, depuis que j'ai 17 ans, j'ai toujours monté des projets. Euh, que ce soit sur la partie événementielle ou, ou sur la partie euh, entrepreneuriale, euh, avec des projets de plus, enfin, plus ou moins innovants, entre guillemets. Et euh, c'est vrai que là, du coup, euh, ces projets-là m'ont permis d'avancer, d'être responsable de club pendant trois ans, du club de BMX, de skate et de hip-hop à Montpellier. Et euh, du coup, là, depuis un an et demi, je suis euh, photographe professionnel en parallèle de mon activité sportive. Voilà. Cool résumé, hein, je ne vais pas m'étaler, mais euh, c'est très, très brièvement. Moi, ma première question, du coup, c'est qu'est-ce qui t'a fait commencer le BMX en fait Ça, c'est... Je ne vais pas dire c'est le hasard, mais en fait, je venais d'emménager euh, dans une petite ville qui s'appelait Effre, donc euh, c'est dans le Poitou-Charente. Euh, avant, j'habitais à, à Saint-Germain-en-Laye, moi, bon, je suis né là-bas, mais euh, du coup, quand on a migré... Euh, on a migré euh, bah, du coup euh, à Eiffre, on a fait le tour un petit peu du, du, du, du village, tu vois, pour euh, bah, couvrir un petit peu quest ce qu'il y avait, enfin, voilà, c'était une espèce de room tour du, du village, et euh, du coup il y avait des boss, et euh, moi ouais. du coup j'étais déjà avec mon vélo, et euh, avant même de toucher au vélo à Eiffre, euh, j'étais déjà un casse-cou, et je descendais, des, je descendais des, des, des, des pentes de malade, enfin moi voilà, j'étais un peu un... Un casse et casse euh, ce et c'est vrai que bah, du coup, bah, comme j'ai mon vélo, euh, je suis allé sur la piste, euh, naturellement, tu vois, et bah, du coup, mmh. ma maman, elle m'a dit, euh, non, tu es trop petit pour ça, etc. Et puis, en même temps, il y avait euh, les cours de BMX euh, qui, qui étaient là, il y avait le, le prof euh, qui est venu pour ma maman, qui m'a dit, mais non, il n'est pas trop petit, il peut faire du vélo, euh, euh, tant qu'il mmh. sait faire du vélo sans les petits roues il, il pourrait venir chez nous. Et là, ma mère, s'est mmh. décomposée, elle hein, m'a mais non, non, non. Euh, les bosses c'est euh, quatre fois ma taille et j'ai quand même voulu y aller et j'avais pas peur de, j avais, j avais peur de rien quoi donc voilà c'est mmh. parti comme ça après j'ai testé un peu tous les sports je, je suis vraiment passé par toutes les cases quoi j'ai fait du rugby du skate du foot j'ai même fait de la musique je fais du saxophone j'ai fait l'escrime, du poney de la danse j'ai fait plein de trucs plein de trucs et euh, même du tennis je fais du tennis et j'ai vraiment euh, été euh, depuis tout petit un, un grand sportif, j'étais vraiment passionné par le sport parce que c'était dynamique, ça me permettait de bouger de, de rencontrer du monde j'aimais vraiment ça et je voulais en faire le plus possible donc euh, moi je m'inscrivais à toutes les activités qu'il y avait à l'école, en périscolaire scolaire et compagnie, euh, je faisais euh, parfois bah, en même temps euh, BMX euh, tennis et scrim. Enfin, je faisais genre euh, 3-4 mmh. sports différents dans la semaine et au fur et à mesure que le temps passait ben... Bah, voilà, j'ai fait des choix et c'est vraiment le BMX qui, qui est resté euh, parce que ça m'a apporté euh, un sentiment d'être un peu différent parce que c'était un sport qui était, voilà, il y avait le côté extrême, il y avait l'image du, du, du sport, de voilà, tu étais dans ta combinaison, tu avais ton casque intégral, enfin c'était un sport qui avait de la de la gueule et la ça gueule. me plaisait parce que c'était un truc, quand tu allais à l'école, quand tu allais au collège... Euh, en primaire, tu vois. moi je fais du BMX, tu vois, genre les autres ils sont en mode wow, c'est trop cool et tout, c'est euh, vraiment resté quoi, c'est vraiment resté mmh. voilà. donc c'est une cool. manière pour toi un peu de te différencier, c'est ça quand tu étais jeune, et du coup c'est ça qui a fait que tu es, que es, que es, que es plus resté avec ça, ouais, ouais. c'est ça. Bah, après, c'est pas forcément à travers le, ce sport que j'ai souhaité me dire différencier, mais c'est vraiment, euh, je pense, euh, une manière de m'exprimer, de, de, de, de montrer que j'ai envie d'être différent et de. Moi, ouais, j'ai vraiment toujours eu envie de me démarquer. Me... Ah, J'ai toujours vraiment eu envie de me démarquer, de faire les choses euh, différemment. Ça se ressent aujourd'hui, euh, même en dehors du sport. J'ai vraiment envie de, de montrer que je sais faire plein de choses, que j'ai plein de ressources euh, et que j'ai vraiment une, une envie de, de faire des choses authentiques. Sortir, mmh. sortir du lot et même du coup dans le BMX, c'est pour ça que j'ai fait du BMX Freestyle, contrairement à la race, la race tu, tu peux te différencier que par du résultat, mmh. mais ouais. pas forcément par la production audiovisuelle, pas par, par, par à, à tout l'écosystème qui est à côté, euh, tu existes juste en tant qu'athlète à proprement parler et tu vas forcément dépendre de tes résultats. Et ça, ouais. ça peut être très frustrant, c'est un sport qui est très frustrant parce que ça demande quand même beaucoup de préparation physique, beaucoup d'énergie, euh, de faire des déplacements qui coûtent euh, une fortune. Bon, après, ça, c'est dans tous les sports. Mais euh, concrètement, euh, tu peux vite être dégoûté parce que tu sais que si tu ne performes pas, si tu ne fais pas de résultats dans ce sport, euh, tu as l'impression de, de rien pouvoir faire d'autre avec. Donc, tu es, es, es piégé dans une espèce d'entonnoir ou voilà, c'est bon, ouais. propre à tous les sports euh, conventionnels, hein. tous ceux où tu dois performer, de la course, euh, voilà, c'est... C'est du résultat. Et là, la partie freestyle, c'est vraiment une partie plus euh, artistique, où il y a vraiment tout un écosystème derrière, euh, de création de contenu, de, de se différencier par son style, ses figures, euh, comment tu vas rouler. Il y a, il y a, il y a mille manières de s'exprimer dans ce sport, comme dans tous les sports artistiques. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui m'a le plus plu. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que j'ai fait 17 ans de, de course de BMX Race, qui m'a porté de très bonnes bases. Euh, tant sur le plan mental, physique, euh, sur la partie euh, bah, hygiène de vie, sommeil, tout ça. J'ai vraiment été cadré euh, pour faire une transition parfaite euh, sur un sport qui était euh, beaucoup plus, euh, comment dire, qui était bah, moins conventionnel, moins cadré. Il n'y avait pas encore la Fédé, il n'y avait pas encore les Jeux Olympiques. C'était vraiment, je euh, euh, mmh. voyais des mecs qui étaient au skatepark en train de fumer des pétards et s'enfiler des bières euh, toute la journée. Quoi. Il n'y avait vraiment pas cette... Euh, cette mentalité d'avoir de, de, de, une hygiène sportive, juste, juste ça. Et du coup, bah, je suis arrivé à peu près au même moment où euh, ce sport a commencé à se démocratiser, à, à se fédérer, à se structurer. Et, euh, et voilà, à l'époque, on m'a dit que euh, je n'avais pas besoin forcément de m'inscrire dans un club, pas au vu de mon niveau, mais au vu déjà de, du sac à dos que j'avais. Quand j'ai arrêté mmh. la race pour être dans le freestyle, Et j'ai vraiment fait le choix euh, de me mettre dans un club pour... Euh, Garder cette discipline, cette structure, de, de, de, de ce cadre d'entraînement. Voilà, J'ai besoin d'un cadre d'entraînement pour savoir si je suis bien ou pas dans une discipline. Et si euh, j'avais débarqué dans, dans, dans le freestyle comme ça, en mode bah, freestyle, euh, je pense que ça aurait été compliqué pour moi parce que je n'aurais pas ces repères, euh, mmh. ces repères de performance. quoi, tu vois ouais. Donc, euh, ouais. Voilà, cool. pour, faire, pour faire simple. Ni okay, ouais. forcément cette hygiène et ce cadre que tu as amené du coup la... Là le côté race finalement avant et euh, aurais pu finir avec euh, les autres choses skatepark, à boire des bières et ouais non pas forcément parce que je enfin je, je sais pas euh, je sais pas comment expliquer ça mais c'est vrai que j'ai arrêté la race tard pour me mettre au freestyle mais parce que je pense que c'était une question de timing mais quand on voit aujourd'hui ceux qui ont arrêté la race euh, et qui se sont mis au freestyle plus tôt euh, aujourd'hui ce sont ceux qui performent évidemment les mieux parce qu'ils ont une longueur d'avance sur euh, voilà il y, y a un niveau qui était euh, pris euh, sur les 5-6 dernières années, le niveau était phénoménal, parce que du coup, il y a l'essor des réseaux sociaux qui, qui a vraiment boosté complètement le, le truc, où tu sais qui fait quoi, quand, comment, quel événement, enfin, on est vraiment entré dans une ère euh, plus de communication et d'image euh, et du coup, bah moi, la transition... Euh, voilà, J'ai fait un peu tard, mais je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, j'arrive, euh, entre guillemets, à maturité et pas, je ne me suis pas mis dedans trop tôt euh, parce qu'il euh, y a des fois où bah, tu ne seras peut-être pas forcément prêt ou tu seras peut-être trop en avance par rapport à, à, à ce sport-là, en fait. Donc, et toi, moi, j'aurais peut-être été tout seul, je me serais peut-être découragé en mode euh, « bah, ça ne m'intéresse pas parce que c'est trop borderline, c'est à l'arrache ». Moi, j'aime bien quand c'est carré, tu vois. J'aime bien... J'ai mes choses carrées. Et là, dans le freestyle, ça devient un peu plus, euh, un peu plus carré. j'ai même envie de dire, peut-être trop carré maintenant pour moi, et que ça me... Voilà, ça, ça, ça tiraille aussi. Il faut, faut juste avoir un juste équilibre, je pense. Mmh. Du coup, euh, donc toi, ça fait maintenant trois bah, ans pile, en fait, que tu es rentré dans l'académie, c'est ça, Pierre euh, Ouais, depuis ah. avril 2019. Donc, ça devait bon. être... Euh, ah, ouais, trois ans. 19, 19, 21, ouais c'est ça <rire> ça passe trop vite <rire> okay. ça passe beaucoup trop vite et du coup qu'est-ce qui a fait que, es, que es rentré dans l'académie c'était pour le BMX du coup j'imagine ouais c'est ça c'était pour le BMX alors euh, ça remonte à très loin euh, ça remonte déjà à la race où je cherchais toujours à savoir comment toujours avoir plus confiance en moi comment mieux me sentir sur le vélo comment moins être perturbé par les autres parce que bah euh, J'ai toujours été quelqu'un d'introverti euh, qui a, enfin, j'estime, après c'est sans toute humilité, mais j'estime avoir des ressources et des capacités, mais que j'arrivais pas forcément à, à exprimer euh, à leur plein potentiel. C'est-à-dire que tu te sentais frustré parce que tu n'arrives pas à sortir tout ce que tu serais censé sortir. Quand tu as l'entraînement, tu te sens au top, tu te sens parfait et tout. Et quand tu es sur la compète c'était en mode, euh, tu sais, cette espèce de, pas d'angoisse, mais d'avoir peur de mal faire, de pas assez bien faire, de t'es es trop dedans en fait, t'es es vraiment beaucoup trop dedans et c'est ça aussi qui peut t'inhiber dans la contre-performance et moi j'en avais marre de ça en fait, j'en ai marre de subir mon sport alors que je savais que j'avais des ressources et que je m'entraînais comme un, comme un intardé j'ai envie de te dire, euh, parce que vraiment, je, même quand j'étais à la fac je, je, je, je ne vivais que pour mon sport, je ne vivais que pour ça, euh, depuis tout petit et limite je me cachais derrière parce que je voulais tellement compter dessus pour avancer, euh, monter voilà, mon projet de vie et réussir dedans c'est vraiment limite, il n'y avait plus que ça et je pense que c'est ça aussi qui devenait un problème euh, ouais. Et qui m'a fait prendre conscience que euh, j'avais besoin d'être accompagné Parce que dans la race, euh, j'ai fait des saisons J'ai toujours rencontré aussi des, des détracteurs Partout où je vais, il y a toujours des détracteurs Des, des, des gens qui sont euh, pas haut placés Mais des gens qui ont un minimum de pouvoir Qui pourraient juste euh, être là pour, euh, pour t'emmerder et euh, j'ai voulu aussi sortir un peu de ce cadre-là pour moins moins être impacté par ces personnes-là, justement me servir de ça pour bah, en faire une force au final, parce que j'ai j'avais besoin voilà d'exprimer tout ça et euh, concrètement j'avais cherché euh, bah, du coup à rentrer en contact avec un préparateur mental, mais c'était vraiment un déclic parce que j'arrivais un peu à saturation euh, en 2019, mais c'était déjà le cas quand j'étais en race, quand j'étais sur les compétitions, je me sentais euh, voilà, mou, pas bien, pas à fond, euh, y il y manquait un truc. Tu vois, il y a un moment donné où tu as cette étincelle qui, tu sais pas pourquoi, d'un coup, tu t'exploses tout. Et d'autres, euh, quand tu es dans de bonnes conditions, entre guillemets, bah, c'est là où tu vas te sentir mou. Et moi, j'en avais marre de, de ces montagnes russes. Et c'est mmh. là que, du coup, bah, en parallèle, j'étais un peu sur LinkedIn, hein, j'avais j'avais cherché un petit peu à droite à gauche, euh, qui quoi comment quand euh, je me suis même rapproché du CREPS de Montpellier pour savoir s'il n'y avait pas des préparateurs mentaux qui pouvaient euh, éventuellement m'accompagner. Mais il y avait encore un truc où j'avais du mal à faire le pas parce que je me suis dit, qu'est-ce que ça va m'apporter Est-ce que c'est quelqu'un qui va faire un peu comme le psychologue et qui va euh, oui. comment dire, me, me parler, me dire oui, oui, il euh, faut avoir plus confiance en soi Enfin, Tu vois, vraiment les, les gros stéréotypes, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et, et c'est vrai que mmh. du coup, euh, j'avais vu passer euh, Ali Teams à l'époque. Ça s'appelait Ali Teams. Je ne sais pas si ouais. ça vous parle. Chose, ouais. euh, je, crois, mmh. je crois que c'est par là que j'ai connu Pierre David parce que c'était une espèce de plateforme qui regroupait un peu les, les, les, les sportifs de haut niveau pour leur reconversion professionnelle. Ouais. Et du coup, c'est à partir de cette plateforme, parce qu'il y avait plein, plein de personnes qui euh, voilà, avaient certains statuts, certains métiers, que c'était intéressant de vraiment voir cet écosystème professionnel. Et que mmh. cette plateforme-là, euh, bah, je crois, à l'époque, euh, avait dû partager le profil de, de Pierre-David. Et à ce moment-là, bah, je ne sais pas pourquoi, j'ai accroché un petit peu au profil de Pierre-David. Je me suis dit, voilà, bah, c'est un truc qui est différent, il y a un truc qui est différent. J'avais envie de creuser, j'ai commencé à rentrer un peu en contact avec lui, échanger deux, trois fois, j'ai pris la température. J'y suis vraiment allé à tâton. Et ouais. euh, je ne sais pas quel a été le déclic, euh, parce que du coup, bah, quand je lui ai parlé, que, je lui ai demandé combien ça coûtait un accompagnement, etc., euh, bon moi j'étais euh, tout juste salarié euh, j'étais encore un peu dans la sauce financièrement et c'est vrai que faire appel à un préparateur mental il faut être conscient de pourquoi et surtout aussi avoir les moyens et, et les moyens clairement en tant qu'athlète c'est déjà compliqué de financer sa saison quand tu te rends compte que tu te dis voilà, c'est un déplacement euh, ou deux déplacements nationaux euh, ça peut te coûter euh, un demi-smic bah, tu te dis euh, ouais c'est moitié de mon salaire et là c'était un peu plus que la moitié de mon salaire on fait quoi tu vois mmh. Donc c'était aussi un frein et je me suis dit aussi bah si tu as quelque chose que les autres n'ont pas bah il faut faire ce que les autres font pas tu vois c'est-à-dire que mmh. moi je suis dans un domaine où dans le BMX euh, personne euh, dans le freestyle personne euh, fait préparation mentale il y a vraiment littéralement personne on est dans des sports qui sont quand même euh, très extrêmes donc euh, très conditionnés quand tu es sur euh, voilà un, FIS, euh, un festival international de sport extrême à Montpellier il y a 500 000 personnes c'est euh, c'est pesant c'est pesant et donc c'est 50 fois, 50 fois plus que ce que j'avais pu avoir en fait sur les compétitions même internationales en BMX race mmh. euh, c'est encore plus pointilleux que la race parce que la race tu as juste à te concentrer sur ton départ tu fais ta course tu, tu pédales comme un bœuf ouais. euh, tu essaies de piloter là t'es une minute en roue libre devant 500 000 personnes tu ouais, ouais. Faut... mais quand t'es dans ta bulle, t'es dans ta bulle et je pense qu'à l'époque c'était même pas ça le problème c'est que j'avais vraiment besoin d'enlever de, des blocages enlever des blocages par rapport à, à beaucoup d'aspects J'avais besoin d'avoir un avis extérieur parce que j'avais un entraîneur qui n'était pas vraiment là qui n'était pas présent et j'étais toujours dans l'attente de la reconnaissance de mon entraîneur, de ce que je faisais j'ai toujours besoin d'avoir mes repères et depuis que je suis tout petit j'ai toujours euh, pu compter que sur moi et j'avais besoin de pouvoir compter sur quelqu'un Choses que je n'avais jamais réussi à faire, euh, parce que j'ai vécu un peu, euh, pas des traumatismes, mais des, des choses où bah, ma confiance a été brisée. Euh, du coup, bah, j'avais de moins en moins confiance en moi, j'avais fait voilà, tous les trucs que tous les sportifs rencontrent, malheureusement. Ouais. Et j'ai vraiment besoin de ce truc euh, en plus, euh, pour faire la différence, pour être mieux. Euh, et voilà, du coup, bah, j'ai pris contact avec Pierre-David comme ça, parce que bah, j'avais... Euh, le cadre professionnel aussi qui commençait à peser énormément, parce que du coup, bah, j'ai eu la triple casquette. Enfin, euh, non, mais c'est vrai, j'ai vraiment eu la triple casquette, c'est-à-dire qu'en parallèle de mon sport, euh, je ne suis, suis pas con non plus, et je ne veux pas manger des cailloux euh, pour faire le bénévole sur les compètes. Il faut mmh. bosser, on n'en vit pas. Le sport de niveau, c'est un milieu qui est précaire, surtout le BMX Freestyle. Euh, et bah, du coup, bah, j'avais réussi à concilier un travail à côté en tant que responsable de club qui me permettait justement de rester dans le club et par derrière bah, m'entraîner euh, au sein du club c'est un peu le, la double casquette et puis j'avais cette troisième casquette euh, qui était à la photographie mais qui n'était pas à l'époque encore très bien dessinée parce que c'était juste une passion pour l'audiovisuel parce que j'aimais bien mettre les choses en scène les exprimer les travailler j'ai le goût pas des belles choses mais de, de, de, de montrer les belles choses et mmh. Du coup, ça, c'est quelque chose qui est venu après, et je ne m'en suis pas rendu compte, mais j'en ai quand même parlé à Pierre-David. Et aujourd'hui, mmh. c'est ce qui fait que bah, c'est devenu un métier, mais inconsciemment. Donc, euh, j'ai développé une troisième casquette euh, en parallèle déjà des, des deux qui étaient quand même assez lourdes. Mmh. Donc, j'ai besoin d'avoir ouais. un, un recul euh, sur tout ça pour euh, mieux avancer. Voilà. et J'ai fait le pas et je regrette absolument rien parce que ça m'a... J'ai encore des frissons quand j'en parle parce que vraiment c'est les, les premières séances avec lui c'était j'étais dubitatif je pense comme la, les trois quarts des sportifs qui se disent euh, je sais pas comment atteindre j'attends des résultats mais les résultats sont pas forcément visibles au même titre qu'une performance sportive c'est pas c'est pas du palpable euh, et donc du coup c'est vraiment euh, c'est c'est je pense c'est limite un ce sujet encore à part quoi surtout ça c'est il y a trop de choses à dire clairement <rire> mais d'ailleurs c'est vrai que tu parle de préparation mentale mais c'est vrai que ça va bien plus loin que la préparation mentale c'est pas ju juste sur ton sport hein. à un instant c'est vraiment sur, bah, sur toute ta vie et puis, et puis dans tous tes domaines de vie quoi, ce... ça euh, j'avais du mal pas, pas, pas du mal à concevoir mais je me suis dit en quoi ça va changer ma vie et je, je savais que ça aurait un impact positif parce que déjà le mmh. sport a un impact positif sur ta vie privée, professionnelle ça a un impact sur tout le reste euh, sans qu'il y ait la préparation mentale, déjà. Parce que ça te propose un, un cadre de vie, une hygiène de vie, euh, ça te propose euh, enfin, ça, ça t'offre vraiment quand même beaucoup de bénéfices, des, des, des valeurs, une discipline, euh, quelque chose à défendre. Euh, mm. Ça, ça t'offre tellement de choses. Et, ouais. et quand tu arrives dans une entreprise, bah, tu arrives quand même avec cette niaque, un petit peu cette, euh, cet entraînement, tu vois, tu as envie d'être meilleur dans ton travail, tu le goût un peu de la compète de faire les choses bien d'être efficient de, de, de t'améliorer d'être de plus en plus efficace c'est à dire que tu as, as vraiment une discipline de vie euh, et, et moi c'est vraiment ce que ça m'a donné envie de euh, pas d'avoir un ratio euh, travail euh, résultat de 1 pour 1 tu vois c'est vraiment de euh, travailler le moins possible pour avoir le plus de résultats c'est à dire que tu optimises cette partie là au maximum pour pas t'épuiser tu, tu optimises tout ce qui est optimisable c'est-à-dire que dans ta journée, dans ta, dans ta manière de faire les choses, tu, en fait, c'est ce que m'a apporté Pierre-David, c'est optimiser tout ce qui est optimisable. Parce que c'est une gymnastique mentale. À chaque fois que tu vas traverser quelque chose dans ta vie, il faut que tu t'en serves. Il ne faut pas que tu le subisses, il faut que tu t'en serves. Et ça, j'ai vrillé. J'ai vrillé. Concrètement, j'ai vrillé. Parce que quand il me disait, voilà, qu'est-ce qui ne va pas dans ton sport J'ai fait, ah ben, bah, ça <rire> Je fais, ok, d'accord. Il me dit, bah, quels sont... Euh, les bénéfices que tu pourrais trouver à euh, ces choses qui, qui te, qui, qui te mettent en PLS, quoi, concrètement, dans ta tête. Et là, la blackout. Je lui dis, Pierre-David, mais comment tu veux que je trouve un truc positif à ces trucs de merde C'est pas possible. Il me dit, si, il faut prendre les choses sous un autre angle. C'est là que j'ai fait la connexion avec la photo, parce que je me dis, mais c'est vrai, tu as l'impression que tout est linéaire, mais quand tu prends les choses d'un angle différent, tu te dis, mais putain, mais ouais, en fait, c'est. Ouais, tu prends du recul, tu, tu prends vraiment conscience du truc et tu dis « qu'est-ce que je peux faire de mieux pour améliorer ça ?» Alors, bien évidemment, il y a des choses que tu pourras pas enlever. Euh, je ne sais pas, je te parle de, du, du décès d'un proche ou de n'importe quoi. Tu ne pourras pas enlever le fait que c'est dur, euh, c'est douloureux. Euh, tu ne pourras pas enlever ça. Et ça, c'est accepter. Tu peux pas… En fait, ce qui fait qu'on on va sentir que quelque chose ne va pas, c'est qu'on a du mal à accepter la chose pour passer à mieux derrière et se reprojeter, c'est qu'on reste vraiment bloqué sur le truc. Et, et c'est ça en fait où Pierre-David est fort, c'est qu'il il, il décentre, il décentre complètement ton attention sur le problème, mais il te fait prendre conscience du problème, il te le fait accepter, il te dit ok voilà, euh, c'est une marche en fait. C'est la relation entre le positif et le négatif, il n'y a pas l'un sans l'autre. Et, et pareil, encore une fois, c'est vraiment une vision de vie qui m'a apporté et qui m'a qui m'a permis aussi de, de, de faire mes choix hein, en fonction plus de, de, de moi, d'avoir plus confiance en moi, sur euh, mon libre arbitre, qu'est-ce que je ressens, j'ai vraiment été plus dans euh, le rétablissement d'un dialogue interne. Chose mm. que encore une fois, pas mal de sportifs ont du mal à faire parce qu'on est trop dans euh, l'avoir, dans euh, je, je, je veux ça, j'ai besoin de ça, pour ça, tu vois. Mm. Et lui, c'est ce qui m'a fait vraiment prendre conscience, c'est vraiment ce processus de réussite, de devenir de qui tu as envie d'être, etc. etc., etc. Ouais. Et, et, et vraiment, au début, tu as du mal à te dire comment ça, ça va changer ma vie. Et au final, tu, tu, te, re, tu te recalibres vraiment tout le temps. C'est inconscient. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment une gymnastique, un, un réflexe. Maintenant, c'est un réflexe. Au début, c'est un peu de mal parce que tu ne tu sais pas où tu en es, qu'est-ce que c'est. Il te donne des outils, mais en fait, il te rend autonome. Et ça, ça normalement, c'est le rôle des entraîneurs de rendre leur athlète autonome. Et aujourd'hui, il mmh. y a des entraîneurs qui veulent rendre leur athlète dépendant. Parce qu'eux-mêmes ont déjà un problème euh, d'ego, de confiance en eux, et qu'ils parfois peuvent exporter euh, ce qui ne va pas chez eux, euh, tout ce qu'ils n'ont pas réussi chez eux, sur quelqu'un d'autre. Et moi, c'était je ne vais pas dire exactement, je, je, je pèse mes mots, mais c'était ce, ce qui était en train de se passer dans mon club euh, et que j'avais du mal à accepter, parce que lui, pourquoi il n'a pas d'attention sur moi Pourquoi euh, lui et pas moi Pourquoi ci, pourquoi ça Et j'étais en train de me dire, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'être à sa place Est-ce que j'ai vraiment envie de réussir euh, de la même manière que lui Est-ce que vraiment je me sentirais à ma place si j'étais comme lui Bien évidemment que non, parce que ça ne me correspondait pas. Donc, j'étais en train de mentaliser quelque chose que je voulais pour quelqu'un à la place de quelqu'un, alors qu'au final, euh, c'est quelque chose que je ne voulais pas parce que ce n'était pas la bonne personne. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Euh, je pense que les choses se seraient fait peut-être naturellement, mais on est vraiment toujours bloqué dans, euh, dans un schéma de pensée euh, en mode euh, si j'avais eu ci, si j'avais eu ça, j'aurais euh, peut-être mieux réussi, etc. Et en fait, c'est vraiment apprendre à, à arrêter de mentaliser les choses et, et se recentrer sur soi. Euh, il enfin, y a plein de concepts dont je pourrais parler mais concrètement moi, ça m'a vraiment structuré mentalement, professionnellement, sportivement et même j'ai envie de dire aujourd'hui que je, je suis passé de pas du fantasme mais on a toujours tendance à idéaliser les choses mmh. et là où Pierre David a, été, a vraiment été fort c'est que bah, voilà, sur l'année 2019 euh, je venais d'apprendre une figure où bah, en septembre, j'étais euh, troisième mondial euh, à la maîtriser. Et les deux autres, c'était des, des personnes qui venaient du Nitro Circus. Donc euh, Ryan Williams, c'est Adjetoui, et Nitro Circus, en fait, c'est un gros choix américain où c'est ultra connu dans, dans nos sports, et c'est en mode, il euh, n'y a que eux pour faire ça, parce que c'était des, des glingos, ils ont des grosses rampes. Euh, et moi, je débarque de nulle part, euh, et j'arrive à poser ça sur un truc qui fait euh, cinq fois la cinq fois moins la, la taille de la rampe, quoi. Et donc, moi, c'était un truc de fou, parce que tu dis, bah putain, ouais, c'est un truc de fou. Tu es en train de réaliser que tu es troisième à poser cette figure et que tu pensais que c'était un truc qui était complètement infaisable, ou c'est une figure qui mmh. était juste faisable dans les jeux vidéo, tu vois. Là, tu réalises, c'est... Es, ça, c'est ça, est la figure que j'ai faite au fils. Mmh. Mmh. Et en fait, euh, du coup, en septembre 2000... 2000 je crois que c'est 2018... Ouais, 2018, donc avant. Euh, j'étais vraiment focus sur cette figure. et Je ne vais pas dire que je comptais que sur ça, mais j'étais vraiment dans l'idéalisation de ce truc. J'en faisais toute une montagne en mode, c'est un truc de ouf. Donc, à chaque ouais. fois que je voulais la faire, c'était un truc de ouf. Et du coup, bah, ça ne me déconcentrait pas. Mais je me disais c'était tellement un truc de ouf et que tout le monde pensait que c'était ouais. un truc de ouf que ça te, ça te crée émotionnellement un blocage où euh, tu dis tu sais pas si tu vas pouvoir le réussir euh, à chaque fois et compagnie parce que c'est un truc de ouf. Et que c'est normal ouais. de se dire, euh, c'est dur de le faire. donc ouais. Parfois, euh, tu avais du mal à exécuter, à exécuter cette figure, euh, que ça vienne comme ça du tac au tac. Mais en fait, voilà, j'ai continué à la pratiquer, à la pratiquer, à la pratiquer. Jusqu'à ce que je la pose la première fois, pour la première fois sur euh, le dur. Parce qu'avant, c'était vraiment sur des matelas amortis pour euh, voilà, m'entraîner, éviter les blessures. Euh, et j'ai re retraversé une autre période de blessures après. Euh, enfin bon. C'était euh, un truc de dingue et arrive au Fizz, où là vraiment j'ai travaillé pour euh, maîtriser cette figure au euh, Fizz, donc la mettre dans un run. Donc j'étais vraiment déjà dans cette optique d'avoir un temps d'avance sur certaines figures plutôt que d'essayer de rattraper le retard des autres, enfin mon retard par rapport aux autres qui avaient déjà un panel de figures mais beaucoup plus classique, où ils se concentraient vraiment sur euh, limite à prendre trois figures et faire toutes les variantes possibles avec ces trois figures. Et c'est encore le cas donc moi j'étais vraiment déjà dans une, une démarche de euh, j'ai envie de me, me démarquer faire les choses différemment, ça peut être demandé beaucoup plus de temps mais au moins euh, je me démarquerais pas que par le résultat c'est à dire que si je dois faire comme tout le monde je réussirai comme tout le monde, donc j'aurai un résultat comme les autres et moi ce que je voulais c'était vraiment avoir mon truc à moi, le construire, le partager emmener du monde avec moi, qu'il y ait du soutien et qu'il y ait une cohésion dans euh, j'ai envie de faire les choses différemment et de montrer que je peux réussir à faire les choses différemment et que même si je fais dernier office et que j'ai réussi à faire ça euh, c'était quand même une victoire de le faire parce que je me suis donné cet objectif et que moi j'étais vraiment dans cette optique là de, de redonner au sport euh, qui est le BMX, euh, cette dynamique de, euh, on est surpris il euh, y a, je sais pas comment dire j'ai toujours été euh, j'ai toujours fait le, ce constat où maintenant il n'y a, a plus aucune surprise dans ce sport, on est toujours euh, en train de, de savoir presque qu'est-ce que ça va être comme run qui va faire quoi comme figure et compagnie et moi je voulais être cet élément un peu euh, perturbateur, le mec on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Il y a toujours, le à chaque oui, fois oui. que je viens, il y a cette tension en mode, qu'est-ce qu'il veut nous sortir, le gars c'était ouais. un peu euh, cascadeur, euh... <rire> le le cascadeur de, oui. de service. Quoi. Ouais. Mais j'aimerais yeah. bien me mettre dans cette peau de, de, de, de cascadeur. Quoi, tu vois? Ouais. Ramener, ramener au centre ce mot freestyle, c'est ce yeah. quelque chose qui avait du sens pour moi. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui avait, qui avait du sens pour moi parce que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu faire les choses différemment et apporter quelque chose de différent parce que les gens en ont besoin. On a besoin de sortir de cette routine, on a besoin de, de, de, de se sentir vivant et exister. Et pour moi, c'était vraiment le meilleur moyen d'apporter ça pour moi, mais surtout pour les autres. Parce que quand tu es au FIS et que tu arrives à soulever une foule de 500 000 personnes, excusez-moi pour le thème, mais putain de sa mère, c'est abusé. Ce sentiment que tu peux avoir quand tu soulèves les gens, même si tu fais dernier, les gens s'en foutent du résultat. Ce qu'ils veulent, c'est vivre le sport. Et aujourd'hui, on le consomme. Et moi, je ne veux pas être dans cette démarche de euh, consommer le sport. Je ne veux pas être dans cette démarche de faire les comme, comme les autres. Je ne veux pas réussir comme les autres, euh, être une machine à figure et faire comme tout le monde euh, et me démarquer par le résultat parce que c'est ce que j'ai toujours fait pendant 17 ans de ma vie en race. Et cette transition dans le freestyle, pour moi, c'était... J'ai envie d'apporter quelque chose de nouveau. J'ai envie de me sentir utile et de poser ma pierre dans ce sport. C'était euh, vraiment, ma, ma vraiment ma mission. C'est vraiment ma mission, quelque chose de, de, de, de fondé en moi. Et je ne serai peut-être jamais champion du monde. Je ne me l'interdis pas, mais c'est quelque chose qui est tellement loin aujourd'hui. Euh, de, pas de mes convictions, mais si j'y arrive, c'est avec ça. Et je ne peux pas y arriver sans ça. Tu vois, Ce que j'ai construit, c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre au plus haut. Pour que ça soit bénéfique pour moi, pour les autres, que ça soit inspirant, que ça puisse leur apporter quelque chose de... Voilà, putain, il a réussi à faire quelque chose de différent. Et là, là, là ça fait plaisir. Quand je regarde les Jeux Olympiques, euh, j'ai vu euh, toujours la même chose. Zéro surprise, c'est aseptisé comme sport. Et j'ai vu Charlotte Washington, qui a réussi à détrôner Anna Roberts. Donc c'est deux, deux femmes... Et le sport féminin a beaucoup évolué aussi. Et ça, en fait, le sport féminin me passionne beaucoup plus que le sport masculin euh, dans le BMX freestyle Parce que euh, les filles ont beaucoup plus de grâce, de finesse, de style. Elles sont moins dans... Euh, elles sont moins dans... Je dois faire une figure pour gagner. Voilà. Mm. Elles sont vraiment dans... Il y a tout à faire. Et j'adore, en fait, euh, les choses où tu as quelque chose à faire, quelque chose à construire. Et là, dans le BMX masculin, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Ou moi, je peux me sentir utile. Ou pu... je n'ai plus rien à apporter. Et c'est ça qui me... Ah, ça, ça, ça me tâtonne un peu, c'est pour ça que je passais un peu plus sur le, le VTT, mais pour revenir un petit peu euh, au Fizz, euh, mon ambition c'était vraiment de faire quelque chose qui n'avait jamais été fait historiquement dans le BMX Freestyle c'est quelque chose que j'ai importé des états unis que j'ai vu j'ai fait en mode, euh, putain, ça a réussi à passer et, euh, et j'étais vraiment ouais, dans ce, ce processus créatif je voulais conserver ce processus créatif je voulais conserver mes valeurs, mon système de valeurs euh, donc rester intègre par rapport à ce que je voulais apporter dans ce sport donc ça a été dur c'était dur parce que les résultats, euh, tu ne les vois pas forcément. C'est comme la préparation mentale, tu ne vois pas forcément le résultat tout de suite. Euh, parce que tu dois euh, apprendre à avoir du recul sur toi, comment tu as progressé, euh, et pas forcément comment toi tu progresses par rapport aux autres. Parce qu'il y en a qui ont commencé le freestyle beaucoup plus tôt que toi, qui sont peut-être plus jeunes que toi, qui ont peut-être euh, moins de cerveau que toi. Euh, et, et, et en fait, j'étais toujours dans cette comparaison tout le temps tout le temps tout le temps qui me minait parce que je voulais aller dans quelque chose que les autres ne faisaient pas mais en même temps mon repère le seul repère que tu peux avoir c'est ce cadre là où bah, tout le monde va dans cette direction et toi tu veux aller là forcément tu te remets en question tu dis est ce que j'arrête là est ce que je continue mais c'est quelque chose qui avait vraiment du sens pour moi et que sans ça euh, j'aurais aucun intérêt à faire le freestyle parce que il euh, y aurait pu cette euh, sensation de faire du freestyle tu vois j'ai pas envie de faire de la danse classique, j'ai pas envie de faire du patinage artistique. J'ai vraiment envie qu'il y ait quelque chose d'émouvant, de fort. Euh, voilà, on fait des sports extrêmes, on doit porter de l'extrême. Donc voilà, j'ai bossé cette figure et j'arrive là au moment où euh, le fils arrive. Euh, j'ai pas forcément l'approbation de mon entraîneur qui, déjà à l'époque, euh, c'était un peu euh, le yo-yo. Euh, bon, je vais m'éviter certains termes, mais c'est vrai que t'as besoin d'un repère. Et là, en fait, dans ce sport, mon seul repère, c'était moi. Euh, j'ai toujours l'habitude de rouler un peu seul à part, en marche des autres parce que j'étais dans mon truc euh, et que j'avais du mal à, à pas le partager et qu'il y avait peu de gens qui avaient réussi à comprendre où je voulais en venir dans tout ça mmh. donc euh, ouais, c'est vrai que t'es voulu seul mais vraiment sous-marin pour sortir le truc et en fait j'avais tellement fait pas une montagne mais j'avais tellement préparé ça euh, depuis plus de six mois que euh, là la pression elle commençait vraiment à monter d'un cran parce que je voulais vraiment pas euh, me fier sur ça parce que euh, c'était euh, un coche à prendre, tu vois, il y a vraiment quelque chose à faire. Euh, parce que quand j'avais euh, fait cette figure euh, sur les réseaux, ça avait, ça avait décollé, c'est vraiment une espèce d'engouement pour ça. C'était dingue, j'étais passé sur Redding Zone, euh, mes vidéos elles ont fait plus de 50 000 vues, je sais pas combien de likes. Enfin, c'était même pas ça qui m'importait, mais c'est vraiment la proportion que les gens avaient à se dire wow, « Waouh, il a fait un truc différent ». Il a fait un truc incroyable et euh, il apporte du nouveau, de la fraîcheur. C'est vraiment eu des bonnes retombées de ça, et ça, c'est vachement inspirant parce que c'est ce que je veux apporter. on sent que tu es vraiment connecté à ta mission quoi, et que c'est pas juste gagner-perdre, c'est vraiment que ça va plus loin que ça. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que tu es, es aussi connecté à bah, cette créativité que tu es capable d'aller bah, plus loin que les autres. En fait. C'est ça. Du coup, ma... oh. C'est est, est, est comment est-ce que la dépôt t'a aidé justement à connecter encore davantage à ça parce que, parce que tu disais que, que avant 2019, du coup, t'avais avais plus cette, euh, cette peur d'avoir que le BNI, de t'identifier à ça, et du coup, ouais. ça a été quoi le avant après, du coup, enfin, le après surtout parce que tu as parlé, tu as parlé beaucoup du avant. Oui, ouais, ouais, bah, justement, c'est qu'il y a tellement de choses à dire sur l'après. Euh, mais en fait, la période où j'ai fait appel à Pierre-David, c'est une période où euh, je me suis blessé. C'est-à-dire ouais. où mentalement, tu te dis, je me suis entraîné comme un, comme un chien pour ça. Ouais. Juste, juste cette figure. De base, c'était vraiment juste pour cette figure, mais c'est vraiment quelque chose qui comptait beaucoup pour moi parce que c'était l'accomplissement. Je, je, je voulais vraiment arriver à la finalité de ça pour pouvoir ouais. passer à autre chose et en faire quelque chose de... voilà. C'est c'est pas la consécration, mais c'est vraiment tu, tu récoltes le fruit, de ton, le fruit de ton travail, et pour moi, le fruit de mon travail, ce que j'ai appris avec Pierre-David, c'est vraiment euh, intérieurement, c'est quoi qui résonne Tu vois, Est-ce que c'est vraiment faire premier, ou est-ce que c'est pas faire premier, mais marquer les esprits et marquer l'histoire et, et là, ça, ça résonnait en moi, tu vois, parce que j'avais zéro prétention de toute manière à, à gagner cette compétition euh, qui est le fils, c'est un truc de fou, ça a toujours été un truc de fou, euh, mais gagner une compétition en étant blessé, il ne faut, faut pas espérer parce que là tu te mets en danger or j'ai travaillé suffisamment de temps sur cette figure pour me dire je pense que je la maîtrise euh, et je peux maîtriser le risque pour éviter de me surblesser alors que si je fais un run complet avec euh, tout ce que je sais faire je prends beaucoup plus de risques donc l'idée c'était de, de voir comment je pouvais euh, réussir à aboutir à tout le travail que j'avais fait en amont euh, sans me mettre la pression euh, parce que bah, tu as la blessure donc euh, ce que je me suis fait comme blessure un mois avant le FIS c'était euh, ligament croisé postérieur Mmh. donc euh, voilà, c'est un truc où bah, normalement, <rire> tu t'arrêtes alors tu peux marcher, alors au début ça fait mal, mais après tu, tu dis ok, on s'arrête mais c'était tellement important pour moi que je me sentais capable d'aller au-delà et prêt à prendre le risque, et quand j'ai fait ça avec Pierre-David, initialement, c'était pas forcément, alors il y avait cette figure qui était un jeu, mais c'était vraiment pour me déconnecter de euh, toute cette ambiance qu'il pouvait y avoir de, de, de, pas de favoritisme mais vraiment une ambiance chelou euh, de relation entraîneur, entraîné, et en même temps j'étais salarié de l'association, donc euh, mon entraîneur était aussi un collègue de travail. Enfin, des relations où j'avais besoin de me déconnecter, et vraiment faire la part des choses pour reprendre confiance en moi, parce que déjà ça, ça n'allait plus, euh, parce que j'ai pendant mon travail eu du mal à, à faire la déconnexion entre euh, euh, voilà, je suis aujourd'hui, je m'entraîne, ou est-ce que je suis salarié, est-ce que si, est-ce que ça, euh, j'avais mmh. plus forcément de vie privée, euh, parce que bah voilà, quand j'allais sur les entraînements, sur le jour d'entraînement il bah, y a des parents qui viennent te poser des questions, tu prends les fiches d'inscription et compagnie, euh, des fois tu vas faire des réunions jusqu'à je ne sais pas quelle heure, enfin, j'ai déjà, déjà du mal à me déconnecter de mon travail, alors en plus gérer ma carrière, et être déconnecté de mon travail pour être vraiment dans le vélo, c'était le plus dur, et j'avais besoin de ça, j'avais vraiment besoin de ça, parce que je me sentais mal, et je me dis, euh, je vais à un moment donné, il y, y a un truc qui va péter, quoi c'est juste pas tenable. Euh, donc, euh, ouais il y avait ces deux enjeux, qui étaient cette figure, et euh, bah, les relations que j'avais aussi dans mon travail, et surtout par rapport à mon entraîneur, parce que c'est important quand même d'avoir confiance en soi et, et au vu de l'entraîneur que j'avais, c'était dur d'avoir confiance en soi mmh. puisqu'il mettait toute son attention sur quelqu'un d'autre et je pense que toutes les personnes qui sont entraînées avec lui euh, le ressentent. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a son, son favori, voilà, il, il existe à travers lui, il va mettre tout ce qu'il peut pour lui, etc. C'est genre, il n'y a que lui, que lui, que lui et toi, tu es en mode, mais moi, je me démerde à faire des trucs différents, mais tu t'en vas les nems, en fait. Et ça a toujours été ça. Et même quand je vois la partie euh, Paul Freestyle, l'équipe de France, etc., c'est ça que je me sens toujours en marge, et euh, j'aurais du mal un peu à ne pas m'intégrer, mais voilà, il y a toujours ce truc qui reste, et on ne peut pas me l'enlever. Donc, je suis obligé de composer avec, et faire abstraction de ça, pour savoir comment moi j'avance, sans prendre en compte ce qui se passe dans mon environnement extérieur. Là, c'est vraiment, je pars de moi, mes croyances, où est-ce que j'ai envie d'aller, et c'est ce que j'ai appris avec Pierre-David, clairement. Et, mmh. et voilà, du coup, mes objectifs, c'était vraiment faire cette figure pendant mon run, euh, donc je me suis focalisé sur... Euh, euh, pas, pas tomber voilà c'était juste ça, au début je me dis faut pas tomber, faut pas tomber, Et quand j'ai parlé avec David il m'a dit mais ce que tu veux ce n'est pas tomber, donc ça, ça sert à rien de se répéter qu'il faut pas tomber, c'est comment tu réussis cette figure, c'est en ayant les pieds sur les pédales, donc tu visualises, tu mentalises le, le fait de réussir euh, tu vas anticiper un petit peu euh, euh, qu'est-ce que tu vas ressentir comme émotion quand tu auras réussi cette figure Qu'est-ce que tu, tu attends Qu'est-ce que tu veux euh, mm. et, et vraiment, il m'a fait tous ces exercices de visualisation, j'ai fermé les yeux, il m'a plongé dans ce que j'attendais, mais justement, au plus j'étais dans cette visualisation, au moins je mentalisais le truc, parce que j'essayais vraiment de ressentir au maximum qu'est-ce qui pouvait se passer. Et euh, ça m'a fait un bien fou. Mm. Et en fait, bah, du coup, pendant, pendant la compétition, bah, je me suis dit, voilà, de toute façon, euh... Si je peux me permettre, il y a vraiment un truc qui, qui a changé ma vie, mais radicalement, c'est euh, j'y vais en mode « je m'en fous ». Ça, Pierre-David m'a complètement mais débloqué. C'est-à-dire que même, tu vois, prendre un appel, etc. Au début, t'es un peu timide, etc. Et c'est vraiment y aller en mode « je mets un pied dedans, mais je mets un pied dedans et je m'en fous ». Mais c'est vraiment cette démarche « je m'en fous ». Mais profondément. Profondément. Mmh. C'est ce truc-là qui m'a fait « voilà, j'y vais, j'y vais pas, de toute façon, il se passera quelque chose ». Donc ce quelque chose, c'est soit ça marche, soit ça marche pas, et on s'en fout, mmh. voilà, et tu recommences, si ça marche, ça marche pas, et on fait mieux après, etc., etc., et j'avais toujours cet esprit de, c'est une fatalité si ça marche pas, parce que c'est l'aboutissement de tout ce travail, tu dis, putain, as bossé euh, plus de six mois, euh, une demi-année euh, sur cette figure, et que tu euh, t'arrives toujours pas à la caler euh, comme ça, les gens ils vont dire, mais ça sert à rien, c'est si c'est ça, et je passais mmh. toujours pour ce mec qui s'obstinait à faire cette figure, et sur toutes les compétitions, j'ai toujours passé pour ce mec qui comptait sur cette figure, qui voulait faire ça, donc à chaque fois que je la mettais, c'était, waouh, wow c'est ouf, et maintenant aujourd'hui c'est euh, bah, si je la réussis pas, c'est pas grave, les gens ils vont faire ah c'est un truc de ouf, mais euh, moi je me dis non, c'est ça je le garde pour plus tard je m'en fous, ouais, ça passera pas même s'il y a des gens qui aujourd'hui sont dans l'attente de cette figure quand je suis sur la compétition eh ben, justement euh, je vais créer cet effet de surprise en... en me concentrant maintenant sur autre chose que ça, mmh. alors qu'avant c'était vraiment, je me concentrais que sur ça et que je devais avoir ça dans mon dans mon panel de figures à maîtriser pour pouvoir réussir, et au final aujourd'hui je suis dans cette optique de comment je peux faire ça Comment je dois réussir ça et le sortir quand c'est nécessaire. Voilà, c'est ça ma démarche aujourd'hui. C'est un petit peu là. Tu, dois, tu dois vraiment t'armer et créer ton, ta petite sécurité. Euh, Excuse-moi, je t'ai coupé, Alex. Désolé. Je disais, oui, c'est un petit peu ta carte à toi, ta touche perso, mais au-delà de ça, j'ai encore envie d'amener quelque chose de nouveau, une nouvelle créativité, un nouveau, une nouvelle figure à poser, peut-être. Oui, enfin, ouais, euh... toujours. Bah, c'est toujours cette démarche, ouais, clairement. Merci clairement. Beaucoup ton partage jusqu'à présent c'est hyper inspirant et euh, aussi. je voulais te demander du coup finalement est-ce que ce coach sur qui tu te reposais plus ou moins va enfin, d'essayer de te reposer au niveau confiance qui fait que tu as amené des doutes et tout qui t'a permis de contacter l'académie t'as pas permis d'avoir cette confiance inconditionnelle en toi euh, c'est sûr, le... si. sûr que si et, et, et c'est clairement ça qui est en train de se passer comme processus parce qu'il euh, y a eu d'autres choses il y a eu l'avant, le pendant Pierre-David et l'après et quand je parlais à Pierre David, quand il me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, en mode euh, voilà, professionnellement parlant, comment tu te projettes dans les 3, 4, 5 prochaines années, Moi, je lui dis, voilà, ai dit voilà, j'ai vraiment envie de réussir ma carrière dans le vélo et faire ce que j'ai envie de faire. Et il y a cette partie euh, à côté où je ne me voyais déjà plus en train de travailler en tant que salarié. Enfin, intérieurement, je me dis euh, il y aura forcément un moment donné où ça va s'arrêter, tu vois. Donc je pensais déjà à me dire. Euh, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter moi, qu'est-ce que je vais te construire, comme ce que j'ai toujours construit en, en parallèle, en amont. Euh, j'ai fait un projet événementiel de sauter entre deux tours en BMX, donc ça, ça a pris cinq ans de ma vie sur ce projet-là. C'est grâce à ça, du coup, un truc qui s'est même pas fait, que j'ai pu aller à la fac. À la fac, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Étienne, avec qui on a partagé une bonne passion pour euh, le sport extrême, il était cycliste de haut niveau. Et il était en fauteuil roulant et on a développé un projet de, développer, enfin, de démocratiser le fauteuil roulant freestyle en créant une structure associative, une structure entreprise pour importer le matériel qui était très spécifique. On a vraiment envie de développer tout un secteur et encore une fois, c'est un projet qui était innovant. Et là, euh, c'est quelque chose qui n'a pas encore fonctionné mais qui m'a permis de switcher sur les clubs parce que c'est grâce à l'étude de marché que j'ai eu pendant cette période d'incubation où j'ai soumis le projet de développer le, la partie en e-sport, en e-sport extrême au club dans lequel j'étais et six mois plus tard euh, on me contacte alors que j'étais en train de chercher un job de base chez Lidl, Decathlon, toi les trucs de merde juste pour bouffer et, voilà. et on me propose ça en mode euh, est-ce que tu veux reprendre le flambeau des clubs euh, parce que voilà tu nous as présenté un projet cohérent euh, tu étais diplômé, tu as eu ça, tu as le profil de sportif de haut niveau enfin voilà, tu as les épaules pour euh, est-ce que tu es prêt Est-ce que ça te dit et Juste en mode euh... J'ai pas choisi ma voie en fait, j'ai toujours été dans, dans cette optique de, de savoir plus ou moins dans quel domaine je voulais être et que ça me permette de, de, de garder une dynamique qui puisse me permettre de faire le, le BMX et développer les projets à côté. Et indirectement, ce travail euh, bah, m'a apporté les ressources et aussi euh, les contraintes, ça m'a apporté aussi des contraintes pour trouver une meilleure solution que ça. Et donc, euh, bah, c'était euh, entre guillemets me développer en tant que photographe professionnel en parallèle, parce que c'est quelque chose où, euh, voilà, c'est une activité qui est créat créatrice, créative, euh, où tu vas apporter ton savoir-faire, tes connaissances, ton expertise à des professionnels. Parce que je fais du B2B, du B2B essentiellement. Donc, je veux vraiment me rapprocher des professionnels pour euh, leur apporter tout ce que j'ai voulu avoir pour moi en tant qu'athlète. Tu vois, c'est vraiment c'est avoir une image soignée, propre, euh, qui a un message, des valeurs. Fait. Tout est connecté. Depuis Pierre-David, je fais un lien entre tout. Et aujourd'hui, si je suis photographe, je pense que ce n'est pas un hasard. Parce que quand j'en avais parlé, je lui ai dit, bah, ouais, pourquoi pas être photographe Mais à l'époque où j'étais blessé, quand j'étais blessé, que j'avais les croisé en euh, Y, et que c'était la période du FIS, voilà, on en avait parlé, etc. Euh, C'est là aussi où je me suis ouvert, parce que euh, comme je ne pouvais pas m'entraîner, euh, et que j'avais l'appareil photo, bah, je sortais un peu plus euh, le week-end pour aller découvrir... Euh, voilà, différents paysages, que, bah, à l'époque j'étais avec, euh, avec euh, ma copine, enfin mon ami qui est devenu ma copine par derrière, mais parce qu'il y a eu cette relation de découverte, de partage qui s'est nouée à travers la photographie où euh, c'est un processus qui s'est enclenché, mais pas par vocation, mais par passion. Tu vois je me suis créé une opportunité professionnelle, mais par passion. Hmm. Pas parce que j'ai voulu être photographe, mais parce que je me suis dit je me laisse la possibilité, pourquoi pas, peut-être que ça arrivera, peut-être que ça arrivera pas. Mais j'ai laissé cette part de doute, de euh, c'est une possibilité. Mais ce n'est pas une fatalité si ça n'arrive pas. Et maintenant, je suis vraiment dans euh, cette démarche de d'être complètement décentré du résultat. Je me dis, euh, je me laisse une possibilité, je me laisse plein de possibilités. Aujourd'hui, c'est ça. J'ai un arbre de possibilités. Je me dis, je peux avoir mille vies aujourd'hui. Je peux avoir mille vies. Mais euh, est-ce que j'ai suffisamment de temps pour avoir toutes ces vies-là Et c'est là où tu dois faire des choix. Et je suis pas en mode, euh, si je fais pas ça, j'ai une vie de merde. Si je réussis pas dans le BMX, j'ai une vie de merde. Si je réussis pas dans mon mmh. taf, j'ai une vie de merde. Non, je me dis, je veux créer un écosystème depuis que j'ai rencontré Pierre-David, je suis dans euh, vraiment la continuité de ce qui était à l'intérieur de moi, mais qu'il euh, y a beaucoup de choses qui se sont révélées. Et du coup, aujourd'hui, bah, voilà, je, je me dis il y a plein de possibilités et j'essaie de les exploiter pour qu'il y ait tous un, un lien entre elles. Tu vois, ouais, bah, tu vois regarde, c'est Agnès qui nous dit euh, « Mais ça, c'est l'effet qui se coule de la dépôt, tu fais de belles choses alignées inconsciemment. » C'est exactement, exactement ça. C'est exactement en ça et tu ne te rends pas je compte. Je vais... Dans ta mission en fait que, bah, que toi, ça t'attrape c't pour, pour la créativité en fait, tu as toujours eu que ce soit dans le BNX, la photographie et, et du coup, tout ce que tu fais, même, même ta création de contenu aujourd'hui, tu ouais. tu cherches tu toujours la, la même chose et tu as toujours été dans ta mission, même, euh, même quand tu étais plus petit, quoi, sans le savoir, ça qui est. C'est ça, c'est quelque chose qui est inconscient et que même quand j'ai commencé avec Pierre-David, quand on a commencé la, les séances, je n'étais pas quelqu'un qui s'estimait créatif. Et aujourd'hui, je ne vais pas dire que je m'estime toujours. Euh, je n'ai jamais su dessiner. Tu vois Genre, je, je, je me focalisais sur la créativité, à savoir dessiner, faire des trucs, euh, les inventer. Et en fait, je me suis concentré, je me suis concentré sur ce fait. Euh, j'ai complètement démystifié ça. C'est qu'en fait, la créativité n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne fait que s'inspirer des choses que l'on apprécie et c'est ce tout-là qui fait qu'on a l'impression d'être créatif. Mais parce qu'on a été inspiré en amont. La créativité absolue n'existe pas, sauf si tu as vraiment un coup de génie, mais forcément quelque chose qui t'a fait penser à quelque chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite, qui va faire que... Pourquoi pas, tu vois et, et en fait, ça, ben en fait, tout le monde est créatif. Tout le monde peut être créatif parce qu'il euh, faut juste savoir s'inspirer. Et moi, je me suis beaucoup inspiré euh, de tout ce que je voyais, tout ce qui me faisait vibrer, et je me suis vraiment... Euh entouré de tout ça, de, de toute cette énergie en fait j'essaie vraiment de, de préserver cette énergie là euh, parce que ça te met dans des bonnes conditions, ça te tire vers le haut euh, et, et quand tu penses fort à ça, quand tu as des croyances euh, et... il y a vraiment quelque chose de fort euh, et en fait peu importe ce qui peut se passer autour de toi, même si tu as de la souffrance il y a forcément quelque chose où ça va rebondir ça va revenir, tu, tu peux pas l'enlever et, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti quand je me suis fait cambrioler Okay. Mmh. Euh, c'était assez violent et je pense aujourd'hui j'ai encore pas des traumatismes mais c'est quelque chose où j'ai encore beaucoup d'incompréhension et j'ai accepté je suis passé à autre chose, j'ai avancé mais ouais. c'est une blessure qui, qui peut mettre du temps à cicatriser euh, parce que du coup c'était un mois avant la fin de mon contrat en tant que responsable de club et donc euh, bah, quelques mois auparavant j'avais pris cette décision de me dire voilà je, je stoppe il faut, faut vraiment que j'arrête ce taf sinon je me flingue euh, et que j'avais déjà anticipé bah, du coup, ma reconversion euh, dans la photographie parce que bah, j'ai pris confiance un petit peu dans ce que je faisais, dans mes réalisations, ça avait un rendu un peu plus professionnel. Euh, mon entourage m'a fait comprendre qu'il euh, y a un potentiel, il y a quelque chose. Il y avait une osmose autour de ça et j'ai vite pris conscience que ce que j'ai fait avec Pierre David il y a quelques années, bah, voilà, c'est maintenant que ça se joue, mais genre deux ans plus tard. Et je ne pensais pas que ça allait se faire, alors que bah, j'ai quand même créé mon statut pour protéger mon travail. Euh, et je me suis battu pour euh, faire valoir mon travail et c'est toujours mon combat de faire valoir ce que je fais et vraiment, et ouais, faire valoir le, le, le fruit de ton travail tout ce que tu fais c'est ouais, important pour moi que tu puisses mettre sur la table et que les gens puissent voir et comprendre ton travail c'est pas juste dire ah c'est beau, c'est joli, c'est une belle photo non c'est comprendre le process et c'est la même chose que ce soit sur la photo ou que ce soit sur, euh, ouais. sur le vélo ou même tout le reste c'est partager le processus, pas le résultat le processus du coup, mmh. je me suis focalisé sur ça et je me suis dit ok, euh, voilà, j'ai pris la décision de, de, de stopper ma vie de salarié pour euh, bah, peut-être essayer d'apporter mes services à des professionnels qui peuvent prendre conscience de cette valeur que je peux leur apporter. Mmh. Et euh, mmh. un mois avant la fin, je me suis fait cambrioler, alors vraiment tout, tout euh, mon VTT mmh. freestyle est l'équivalent ouais, de 15 000 euros de matériel. Donc mmh. en mode, euh, on fait quoi mais le, le, le moment même où je me suis fait cambrioler, je suis arrivé, j'ai remarqué qu'il y avait déjà quelque chose qui n'était pas normal mais j'ai inconsciemment déjà accepté le fait d'avoir été un je ne suis pas resté dessus, j'avais suis... déjà pensé à l'après inconsciemment j'avais déjà pensé à quest ce qui se passe après comment tu te reconstruis, tu as peut-être tout perdu mais la valeur qui est au fond de toi elle est là ouais, ouais. Tu, ouais. Peux recréer, tu peux recréer la valeur si tu as réussi à avoir tout ce matériel si tu as réussi à faire ça, c'est parce que tu as apporté de la valeur dans ton travail t'as apporté de la valeur autour de toi, et c'est cette valeur-là qui va t'apporter tout le reste. Donc, c'est resté. T as juste à prendre ton mal en patience, trouver des solutions et travailler sur les autres choses au même titre que quand tu es blessé. Et euh, justement, ce cambriolage m'a permis de me rendre compte de 1. Euh, que ce que je faisais comme travail, euh, j'étais là. Alors, quand je suis arrivé dans mon travail salarié, euh, j'estimais que euh, je, suis, euh, je suis beaucoup trop payé par rapport à ce que je suis capable de faire. J'étais en mode, euh, c'est mon premier salaire, c'est mon premier travail. Forcément, que tu te dis, mais qui suis-je pour mériter cette somme Et tu arrives à la fin de ton travail, tu te dis, mais qui suis-je pour rester là comme un con voilà. Tu en es là. Tu te dis, qui suis-je pour rester là comme un con Parce que tu as donné ce que tu as pu, tu t'es investi, tu t as, t as vraiment donné ta race, clairement, sur ce travail, en parallèle de ton sport. Euh, tu arrives à un moment où tu te dis, mais je vaux mieux que ça. Je vaux mieux que ça. C'est quoi ce travail, du coup, euh, Claire Hein C'est quoi ce travail, du coup, dont tu parles Responsable de club. C'était responsabilité. Euh, alors, c'était un travail euh, multitâche. Il y a encore des, des soucis dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais euh, concrètement, ce travail m'a quand même apporté euh, en structuration. J'avais 21 ans quand j'ai commencé dans, dans ce club et il y avait euh, trois clubs à gérer. Trois clubs mmh. à gérer. Dans le BMX, il y avait 150 adhérents. Dans le skate, il y en avait une 70. Et dans le hip-hop, il y en avait une cinquantaine. Mais c'était trois clubs, trois organisations, trois budgets, euh, trois trois entités distinctes à développer euh, pour faire en sorte que euh, les activités se développent euh, sur la métropole, que la communication soit meilleure, qu'il y ait une meilleure gestion. J'ai apporté euh, de la fraîcheur dans ce club, j'ai permis de, de rencontrer du monde, enfin, il voilà, y, y a eu un, un échange au début, et vers la fin c'était vraiment euh, pesant, parce qu'il n'y avait pas de déconnexion entre euh, ton sport, c'est-à-dire que tu, tu travailles dans le club où tu t'entraînes, donc, il n'y a pas forcément des connexions que tu le veuilles ou non, tu vois, c'est-à-dire quand, quand tu es sur une compétition ou quoi, euh, mais que tu as cette casquette quand même de responsable de club, quand tu es sur une sortie et que tu accompagnes les gosses, euh, on ne peut pas te dire, euh, ah bah non, là tu es accompagnateur, mais tu es quand même là pour t'entraîner aussi, parce que euh, tu fais partie de la section de niveau et compagnie, enfin, mmh. ça devenait trop en fait, euh, tu ne pouvais pas dissocier ta vie privée de ce travail et... Et en parallèle, il bah, y avait la photo aussi qui commençait à, à prendre de la place parce que bah, c'est quelque chose où, qui avait de l'importance pour moi, ça avait de la valeur et encore une fois, ça avait du mal à, à être pris en considération. Donc, euh, c'est monté, c'est monté et je me suis dit, voilà, je, je pense ouais. que j'arrive à un point où j'ai fait ce que j'avais à faire dans le club. Euh, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre, j'étais vraiment très content et t'arrives à un point de rupture t'arrives à un point de rupture, euh, je pense, dans, dans tous les travaux. Enfin, Aujourd'hui, on est dans, dans une ère où on ne peut pas forcément faire euh, 30 ans le même métier. C'est les choses qui ont changé. On a besoin de, de se renouveler, des, de, de, de faire des choses qui, qui nous ressemblent, qui, voilà, qui sont alignées avec notre système de valeurs. Et là, ça devenait euh, complètement euh, la pente un peu descendante sur euh, ce que je m'infligeais. Plus je restais dans ce ouais. travail, plus je m'infligeais des choses qui me bloqueraient dans ma carrière sportive, dans mes projets personnels et professionnels. J'ai besoin... J'ai besoin d'avoir un écosystème. J'ai pas besoin d'être cloisonné dans une seule chose. j'ai besoin vraiment de. Je suis touche à tout. J'ai besoin de ça. J'ai vraiment ouais. besoin de ça parce que c'est ce qui me permet de. D de... Je... de... Ouais, -ce moi, je oui, pardon. Non, non, je t'écoute. Vas-y. D'ailleurs, tu parlais de créativité. Et qu'est-ce qui t'a permis, disons, t'autoriser à reconnecter avec cette créativité que tu disais qu'à qu la base, Tu pensais qu'être créatif, c'était juste dessiner. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es autorisé à vraiment aller chercher cette créativité en toi euh, bah clairement c'est arrêter de me dire que je suis pas créatif mmh. pour commencer euh, je me suis laissé une chance je me suis dit euh, je suis peut-être créatif je suis peut-être pas créatif mais le problème n'est pas là le problème c'est de faire les choses et c'est vraiment la photographie euh, en 2019 quand je me suis blessé ou que là j'avais ouais. vraiment euh, pris conscience il y a des choses que tu peux voir euh, dans l'appareil euh, que tu peux pas forcément percevoir à l'œil nu et mmh. ce que j'ai dit récemment c'est que euh, ce qu'on apprend en philo c'est que tous nos sens, la vue, l'odorat, etc ne sont que des interprétations de la réalité et par conséquent ne sont pas la réalité euh, c'est juste quelque chose qu'on va interpréter et chaque chose va être interprétée par différentes personnes donc euh, toi tu vas voir bleu et lui il va voir rouge fait. Mmh. et, et c'est vraiment se concentrer sur la pureté de ce que c'est, la créativité qu'est-ce qui est original euh, je suis pas là pour dire ce que je fais c'est bien c'est original, c'est authentique, je suis pas là pour m'autoproclamer mais c'est quelque chose avec lequel on est en accord, quelque chose qui nous inspire, quelque chose qui nous tire vers le haut. Euh, et et, et c'est ça en fait. C'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément mettre de mots dessus, sur ça. Et ouais. j'ai accepté le fait de ne pas mettre de mots sur ça, pour ne pas euh, me contraindre dans euh, « est-ce que je travaillais bien, il est créatif, pas créatif, original ?» Non, j'ai arrêté de me concentrer sur euh, la sainte créativité absolue, qui n'existe pas, qui est un fantasme. Voilà, je me suis concentré ouais. sur les choses qui me faisaient vibrer, qui m'inspirait, qui me donnait envie. Euh, je me suis donné beaucoup plus de liberté. Et je pense que c'est ce qui a fait que voilà, ça, ça a décroché, parce que du coup, bah, avec ma copine, on est parti euh, se faire des espèces de mini-trips. Donc, on part euh, sur un week-end et on se dit, voilà, bah, on, est, on va aller là. Et moi, ce qui me passionnait à l'époque, c'était les, les étoiles. J'adore euh, tout ce qui est espace et tout. Je, je, euh, ça, ça, ça, ça permet de reconditionner euh, l'être voilà, humain dans, dans sa place, qui on qui est, etc. Et tu te remets tellement en question en termes de « waouh ». Et mmh. comme euh, Montpellier, c'est une ville où tu as beaucoup de pollu pollution lumineuse, que ouais. bah, je voulais vraiment observer les étoiles, euh, bah, on s'est dit, on va aller euh, dans les Cévennes où là, il y a voilà, la montagne et tout, c'est vraiment abusé. Et je voulais euh, bah, prendre en photo la voie lactée, de base. Tu vois. Je me dis, euh, j'ai envie de faire ça. Donc, je euh, mmh. bah, j'ai posé mon trépied, j'ai fait mes trucs. Et là, quand j'ai vu le premier résultat dessus, je me dis, waouh, c'est moi qui l'ai fait. Alors que tu vois des photos de voie lactée un peu partout, mais tu dis, putain, j'ai réussi à le faire. Et j'ai ouais. poussé le truc un peu plus loin, un peu plus loin. J'ai réussi à photographier la galaxie d'Andromède. Après, en fait, chaque chose qui me tapait à l'œil, vraiment, je me suis dit, euh, faut... faut... Je, je commençais à me dire, il faut que je prenne de cette manière, et ainsi de suite. Enfin, J'avais besoin, en fait, non pas de photographier des belles choses, mais de matérialiser euh, les choses telles que je les voyais. Tu vois, vraiment, matérialiser un souvenir, un ressenti, une émotion, et c'était ça, ça le processus. C'était pas se dire, je veux, faire cette... je veux pas faire cette photo pour avoir des vues, avoir des likes, avoir euh, de la reconnaissance. C'est pour ressentir, être, devenir. C'était complètement ouais. une autre démarche. Et ça, même, doit... ça s'applique partout. D'ailleurs, ça me fait recouper avec ton regard, justement qui t'a permis de connecter encore plus à ta mission. Au final, euh, bah, l'important, c'est euh, euh, qui je suis, Et en fait, ce que, que j'ai, ce que je fais. Bah, ça. On peut me le prendre, mais par contre, qui, qui je suis, ça reste. quoi Donc, vrai, ça reste. Je, je fais avec ça ça reste okay. concrètement, et ouais, le cambriolage, euh, j'avais dire, j'arrivais à un point où deux jours avant mon cambriolage, je me suis dit, ça y est, tu vas être en congé, tu vas stopper, tu vas pouvoir chill. Voilà, j'étais vraiment ouais. dans cette optique de euh, j'ai travaillé comme un connard pendant trois ans j'ai sacrifié trois ans de ma vie en tant que sportif parce que j'ai pas forcément pu m'entraîner comme je voulais euh, j'avais peut-être un cadre de vie j'avais peut-être euh, un petit peu de sous pour justement bah, pouvoir vivre etc et faire les choses que je voulais mais j'avais pas suffisamment de temps et d'énergie pour m'investir dans mon sport pleinement oui. et j'étais en mode euh, enfin on va pouvoir poser les choses, reprendre à zéro etc à ah, con, ah, con non. deux jours plus tard bah, je rentre de l'entraînement et là je vois Merde. Ouais. Là, là prise de conscience en mode tu passes pas en mode je vais te chill euh, je suis en mode survie Tu vois, je suis en mode survie donc tous les trucs les plus puissants que j'ai pu avoir au fond de moi sont ressortis d'un coup en mode j'étais triste, j'étais énervé j'étais en colère mais je me suis servi comme force pour avancer parce que je me suis dit t'as pas le droit de t'arrêter là après tout ce que tu as fait mon con tu n'as pas le droit de t'arrêter là tu peux pas euh, subir Tu as déjà assez subi dans ta vie euh, et tout ce que tu as construit aujourd'hui, on a voulu te l'enlever, on a voulu te punir, et moi c'est comme ça que j'ai pris cette, cette chose-là, j'ai vraiment vécu comme une punition, parce que je réussis quand même pas mal de choses dans ma vie, dans mes projets, dans, dans ma vision, enfin, voilà, j'avais vraiment un truc, et, et ce truc-là, euh, je suppose que c'est quelque chose où on a peut-être été jaloux de ça, on a voulu me l'enlever parce que ça dérange, ça gêne, mais quelqu'un qui existe par lui-même aujourd'hui, euh, ça dérange. Et je pense que c'est ça, c'est vraiment cet effet que j'ai ressenti quand je suis entré là. Je me dis voilà, tout ce que t'as voulu construire, c'est comme quand t'as construit un, un château de sable et qu'il y a quelqu'un qui dit, ah, ton château c'est de la merde, tiens, je te, je te marche dessus. Voilà, j'ai oui. vécu comme ça. Oui. Et moi je me suis dit, mais mon château de sable, c'est pas mon château de sable que tu, tu as pris là. Mon château de sable il est là et ça personne peut le prendre. Oh, tout oui. ce qu'il y a là, personne peut le prendre. Donc ce que t'as fait, c'est simplement me dire, mais où sont les priorités dans ta vie Voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc le mec qui ouais, a voulu me, me détruire m'a dit mais c'est bon on, on, on arrête le bac à sable on passe dans, dans un autre game là. voilà c'est on va arrêter on va se recadrer on va se recalibrer on va donner tout ce qu'on a dans ce qu'on aime on va se donner les meilleures chances de réussir même si ça sera pas facile et aujourd'hui je dis c'est encore pas facile parce que bah c'est une vie euh, freestyle sais pas combien tu vas gagner à la fin du mois comment tu vas démerder mais je suis dans l'acceptation de ça maintenant je suis en mode euh, j'essaie de, de, de me dire ça va bien se passer je vais trouver des solutions et c'est faire confiance euh, pas en des faits pas en des choses qui vont se passer en disant c'est une certitude je sais pas et si je savais euh, je, me... je serais peut-être riche parce que je auto, tu vois l'auto et, et, et, et c'est accepter cette incertitude euh, mais la maîtriser et du coup je me suis dit je sais pas ce qui va se passer, mais je l'accepte, et je sais que je trouverai des solutions, je sais que je rebondirai, je sais pas quand ni comment, mais c'est quelque chose qui, à l'intérieur de moi, euh, c'est euh, vraiment matérialisé, ça s'est ressenti, quoi. Tu vois. Euh, même si euh, j'étais toujours dans la souffrance, incompréhension et que bah, voilà, avec, euh, avec l'association, il y a encore d'autres problèmes qui ont engendré d'autres problèmes, et je me suis dit, même là, je suis intègre avec moi-même, je suis aligné avec mes valeurs, euh, je me regarde dans la glace, et j'ai aucun problème avec ça, je me dis, ok, je, je fais les choses qu'il faut faire parce que je supporte pas l'injustice, le manque de respect j'aime je, je, je, bien quand les choses sont carrées et droites et claires et voilà, quand les choses sont pas claires le cambriolage, l'association, tout le reste bah, la, le mode survie fait que tu, tu balayes tous les trucs qui sont nuisibles donc euh, tu vas essayer de d'être le, le mec qui va se sortir tout seul de sa merde voilà, mmh. clairement donc euh, aujourd'hui je m'en sors plutôt bien <rire> J'ai encore envie. <rire> on n'a pas encore essayé de, de faire d'attentat, mais euh, non, ça va, tout va bien. <rire> ça a permis de renforcer encore cette identité de personne qui veut se démarquer en étant elle-même, en vivant dans ses valeurs, dans les choses qui comptent pour elle. Et comme tu dis, on ne peut pas te l'enlever tout ce que tu as construit, qui tu es aujourd'hui, tes moyens d'expression. Donc aujourd'hui, c'est la photo, c'est le banning, c'est demain, on ne sait pas. Et dans dix ans, ce sera encore autre chose. C'est ça. ça. Ce qui fait que ça te, tu te différencies aujourd'hui, et je pense que tu es heureux comme ça. Quoi. Je suis heureux, mais ouais, ça m'a ça, ça propulsé, mais ça, ça me donne à la fois de l'énergie, et à la fois, ça me... tu peux pas empêcher quelqu'un de douter, parce que, tu... encore une fois, tu te fies à toi-même, j'ai pas de repère, et mon seul repère, c'est moi. Alors, j'ai peut-être mon entourage, mais personne ne pourra faire les choses à ma place, et je suis dans cette dynamique de... Même, tu vois, quand je regarde dans ma recherche de partenariat, à cherche des partenaires, mais au final, je suis toujours dans l'attente qu'on me tende la main, parce que j'ai envie que les gens bah, comprennent pas quelle valeur j'ai, je, je, je suis personne pour dire, je suis le meilleur, je suis ci, je suis ça, mais je sais en valeur travail, en valeur professionnelle ce que je peux apporter en tant qu'athlète euh, mais pas forcément par mes résultats c'est un tout c'est vraiment prendre en compte le tout et pas juste dire ah c'est un athlète et champion du monde ah tiens on va le sponsoriser ça c'est une vision de dinosaure aujourd'hui, que j'ai envie de construire une stabilité pour performer, j'ai pas envie de me dire je dois performer pour être stable, c'est pas possible parce que si tu dois gagner ta vie uniquement à travers tes résultats, je peux dire que demain tu vas faire une Coupe de France en BMX, ouais, super. Tu vas payer 500 balles pour ton, ton déplacement sur le Havre. Euh, admettons, tu fais podium, ça ne rembourse même pas tes frais, donc tu payes comment ton loyer. Mmh. C'est-à-dire mmh. que tu dois rester accroché à une illusion de se dire euh, je vais gagner ma vie avec le BMX, mais c'est impossible. C'est impossible. Tu es salarié euh, pour faire un truc à côté, c'est pas possible. C'est que si tu avais fait un sport qui était plus rémunérateur, peut-être que tu aurais moins justement développé ce truc-là pour différencier et pour gagner ta vie autrement qu'avec le sport ça. et du coup te mettre en avant, apprendre à bah, connaître tes valeurs à toi et puis les, et puis les partager au monde aussi pour, bah, pour vraiment créer, créer une Exactement ça, et c'est frustrant parce que tu dis que c'est quand même paradoxal parce que c'est ce vers quoi tu veux te tendre, c'est-à-dire te professionnaliser, bon. euh, proposer quelque chose de professionnel, mais en fait tout revient en boomerang c'est à dire tu, tu tu veux tu veux des opportunités que les gens te voilà t'accompagnent et tout parce qu'à un moment donné tu peux pas tout faire tout seul c'est quand tu es chef d'entreprise et que tu, tu es obligé d'embaucher à un moment donné tu peux pas tout faire tout seul et moi aujourd'hui en tant que sportif il y a des choses je peux pas tout faire tout seul et j'ai réussi jusqu'à aujourd'hui à tout faire tout seul à me créer mes opportunités mon réseau euh, toujours trouver la solution qui va être un peu décalée mais pour parvenir à un certain résultat mmh. euh, mais là j'arrive à un moment donné où oui j'arrive à à maturation, j'arrive à avoir une base, une stabilité qui me permet d'avancer, mais je pense que ça aurait été plus tôt, bah, je serais peut-être euh, peut champion du monde, mais je n'aurais peut-être pas développé tout ce que j'ai développé aujourd'hui, tout ce mindset, euh, tous mes projets, tout ce, tout ce qui me ressemble, tout cet écosystème, j'aurais peut-être fait une croix sur ça. Aujourd'hui, euh, si ouais. je devais choisir, euh, je pense que je, jamais je ferais de croix sur ça, parce que c'est aussi renon pas renoncer à sa liberté, mais renoncer à soi et ce qu'on veut construire. Et Moi, je suis un bâtisseur, j ai, j ai un qui, je suis quelqu'un qui qui a vraiment besoin de construire les choses, des projets, des relations, de, de, de faire des connexions, de, de, de me sentir utile, euh, que ce mmh. soit dans le sport ou dans la photographie. J'ai besoin de me sentir utile et d'apporter mon aide pour apporter une plus-value, euh, que ce soit mon entourage, à un professionnel, à une entreprise, à un partenaire. Euh, voilà, je, suis, je, je, je vais être là comme ressource, parce que j'ai traversé des choses et j'ai réussi à les affronter et à aborder les choses différemment. Et j'ai un message à faire passer. Enfin voilà, c'est vraiment, voilà, je suis là. Euh, j'ai besoin de croiser les bonnes personnes pour avancer et pour les faire avancer aussi tu vois. Mmh. et en attendant bah, je continue d'avancer tout seul euh, et je fais, euh, je fais ce que j'ai toujours su faire je pense que tant que tu te respectes que cette conviction est toute tu et... auras cette certitude de fond que les bonnes personnes finiront par arriver dans le bon timing c'est ses... ça. Et... ça mais il faut, faut garder le cap tu vois, parce que es, tu restes quand même capitaine de ton tu restes capitaine... ah capitaine de ton navire mais il faut, faut savoir tout faire euh, tout seul, et quand tu es parfois face à toi-même, bah, c'est là où bah, tu as besoin aussi un peu de recul, et de quelqu'un qui, comme Pierre-David, euh, reste impartial, sans jugement, euh, et peu importe ce que tu fais, et qui permet aussi de, de te recentrer sur, euh, sur toi. Parce mmh. qu'aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est de rétablir ce dialogue interne, euh, que en tant que sportif, tu es euh, vraiment obtus sur euh, « je dois gagner, je dois avoir ça », je dois mais Pierre-David m'a vite fait comprendre que c'est bien, tu as gagné, mais il y a quoi après c'est toujours dans ce syndrome de la surenchère où tu dis, mais jusqu'où je vais aller, tu vois. Mais moi, en ouais. attendant, j'ai peut-être pas ça, mais j'ai toute cette base. et En fait, c'est peut-être quelque chose de plus long, mais quand ça prend forme, bah, tu peux te reposer dessus, tu comptes dessus. Alors que si tu comptes uniquement sur les résultats, bah, c'est un château de cartes. Mmh. Parce que le jour où tu perds, le jour où tu gagnes plus, si, si tu as réussi à faire en sorte de, de construire ta, ta vision, ton, tout ton mindset, mais juste parce que tu gagnes le jour où tu ne gagnes plus, tu perds ton identité, euh, tu perds euh, ta communauté, tu perds peut-être tes sponsors, tout s'effondre parce que tu ne gagnes plus et que mmh. tu n'es plus une machine à gagner. Donc je préfère être quelqu'un qui ne gagne pas, mais qui a le potentiel de gagner quand il le souhaite, enfin euh, pas quand il le souhaite, c'est prétentieux ça, hein, mais euh, qui, qui a quand même réussi à construire quelque chose qui lui ressemble et qui lui permet d'avancer mieux. Voilà. Euh, je pourrais avancer plus vite, clairement. Je pourrais faire une croix sur tout, je pourrais me dire « ok, je déconnecte tout, je ne sais pas comment je me démerde, je, je, mais je pourrais tout déconnecter ». Mais euh, de même, par exemple, tu vois, tu as, as un sponsor qui pourrait me, me proposer euh, voilà, d'être à temps plein sur mon sport et tout, euh, je dirais, putain, c'est chouette. Et euh, bah, franchement, bah, ça, ça, ça me conviendrait parce que j'ai quand même construit ma photo, etc., mais c'est-à-dire que je renoncerai un peu à ce que je fais à, la, à ce que j'ai construit dans la photo et je décalerai ces projets-là. Alors mmh. que de base, la photo, je me suis dit, c'est un projet d'avenir où j'anticipe ma reconversion professionnelle, tu vois. C'était vraiment quelque chose où je me dis, bah, euh, voilà, j'ai 25 ans, bon, à l'époque j'en ai, je sais pas, 23, mais... Euh, dans dix ans, ben, bah, j'aurais déjà dix ans d'expérience dans ce domaine. Euh, j'aurais déjà une expertise. Je serais reconnu et je dis pas que dans dix ans ma carrière sera finie parce que je pense dans le vélo. Euh, je pense qu'il y a plein de, de... de socles de reconversion possibles au euh, sein de... de plusieurs sports. Euh, et du coup, je me dis, voilà, je, je, je veux pas me dire à 30 ans c'est fini. J'essaie je, de me sortir ça de la tête parce que euh, voilà, ça sera fini quand on en aura marre. Il y a des athlètes qui finissent, euh, je sais pas, 40, euh, je sais pas quel âge, bah, je regarde. Euh, Ryan Ny Nyquist, c'est un athlète en BMX qui fait toujours les X Games. Bon, il continue. Et, et voilà, même Daniel Ders, voilà, c'est un papa le gars, un, un bon papa. Et euh, le mec, il va quand même faire les JO. Donc, c'est sortir, ces, ces, ces, ah, sortir de tous ces stéréotypes mm. pour commencer se fier à ce que tu réussis à construire. Et, à, et voilà, tu, tu, tu, tu te fies à toi, en fait. Vraiment, c'est ça. Mm. Ah, carrément. Et puis je pense aussi, plus tu connectes à ton système de valeur aussi et que tu te, tu te déconnectes de, de tous ces, toutes ces injonctions extérieures, plus tu connectes à toi et à ta créativité. Et je pense que, que c'est aussi tout ce travail. Et je pense que c'est aussi pour ça que tu es aussi connecté à ça c'est qu'on qu sent que tu es vraiment toi-même et que tu es connecté à bah, ta mission. Quoi. Et je pense que plus tu as ça, plus tu es créatif et, et plus tu es original en fait. C'est ça. Mmh. Une réaction en chaîne, mais en fait tu, tu te bats vraiment pour préserver cette, cette atmosphère positive. C'est vrai qu'il bah, mmh. y a des fois où il y a des coups de mou. Tu vois, je te parle des trois, quatre derniers mois, bah il pleuvait, il faisait pas beau, je pouvais pas rouler, j'étais blessé. Et faut savoir faire face et composer avec ça. Et c'est là où bah, j'ai pu avancer sur mon site, développer un petit peu bah, tout ce qui va être euh, euh, plaquette, support, communication digitale pour euh, la partie photographie, euh, améliorer ma technique pour euh, bah je sais pas regarder qu'est-ce qui manque, comment je peux toucher telle ou telle cible. Fait. Mmh et mais toujours focus, focus sur le vélo et j'ai envie de te dire aujourd'hui ça fait peut-être trois ans que je fais de la photo bon, officiellement euh, je me suis lancé euh, ouais 2000, euh, 2021 janvier 2021 où j'ai vraiment euh, switché euh, et euh, mine de rien j'ai quand même euh, réussi à décrocher euh, des contrats donc c'est à dire que c'est ton travail c'est toi qui te rémunères parce que tu as travaillé pour ça et là quand mmh. j'ai pris mon premier chèque et en plus c'était euh, ça pas un bon chèque, mais j'ai quand même travaillé avec Valentin Porte. Euh, Valentin Porte, euh, du coup, bah, Montpellier en bas, qu'on euh, m'avait contacté, que c'était pour un shooting pour une marque. Donc, c'est une agence de com de Strasbourg qui m'avait euh, contacté parce qu'il cherchait un photographe pour euh, faire un truc en marge d'un shooting et c'était pour la marque Hummel. Mais je ne savais pas, quand il m'a appelé, il ne m'avait pas dit qui c'était, pour qui c'était. J'étais en mode, de, ouais, pourquoi pas, il m'a proposé un certain tarif et je fais, oh, putain, c'est cool et tout. Et même là encore, j'ai réussi, à, grâce à ce que j'ai fait avec Pierre David, à reprendre confiance en moi, dans mon travail, à me dire euh, quelle est la valeur de mon travail. Qu'est-ce que je ouais. mets dedans Quelle est l'intention que je mets dedans Et vraiment, je me suis positionné en tant que professionnel, pas en tant que mec qui veut faire de la photo pour se faire des sous. Euh, mmh. Et j'ai même refusé des devis. Tu vois. Même, même, je suis même allé jusqu'à refuser de l'argent. Parce que euh, ça ne me convenait pas, ça ne me ressemblait pas, parce que telle prestation n'était pas alignée avec ce que je voulais faire. Tu vois. Mmh. Si je faisais cette prestation, par exemple, d'autres prestations, mmh. celle que j'ai faite avec Amel, justement, m'a permis d'évoluer, d'avoir un socle. Mais il euh, y a des prestations où on me demandait de faire des trucs, euh, mais genre, euh, ça va, l'esclavagisme moderne, moderne hein, tu vois, genre, on est, on est où là cest tu me demandes de faire ça, ça, ça, avec telle quantité de photos, telle retouche, je sais, je sais pas, tu, tu veux un café aussi, non Donc, je, je me suis pas rabassé à, à ça, et je me suis dit, j'ai aussi pu mettre en relation ce que j'ai traversé hein, en tant que salarié, ce que j'ai traversé dans le sport, j'ai pu mettre tout ça dans, dans la photo en me disant, c'est un mauvais client, voilà. Tu n'as pas à te remettre en question. Et ça, ça fait la différence. Alors, parce que certes j'avais un socle financier qui me permettait d'être dans cette démarche, de pouvoir refuser, mais je veux dire, j'ai pas commencé, parce que j'ai travaillé pour amener tout ça, pour euh, être à l'aise, pour démarrer cette activité, euh, pour me permettre justement de maintenir un certain positionnement, éviter de, de me rabaisser et brader mes prix, euh, mmh. parce que j'ai le, le couteau sous la gorge, et euh, je dois gagner de l'argent parce que euh, je dois payer la, le loyer à la fin du mois, mais c'est le même principe qui s'applique dans le sport, c'est-à-dire que si dans le sport tu comptes gagner ta vie que le sport, bah, tu vas prendre les, les partenariats les plus bidons qui vont te de filer deux paires euh, de gants, à trois chaussettes, tu vas te retrouver à vendre des lunettes de soleil euh, parce que euh, c'est un sponsor, mais en fait non, mais c'est même pas ça c'est-à-dire quand tu vas sur une compétition et que tu payes déjà tes frais de déplacement tu payes euh, tout l'entraînement tout le temps que tu vas passer à l'entraînement, bah, c'est du temps qui n'est pas payé qui n'est pas valorisé, tu vas créer du contenu tu, as, tu vas mettre à disposition une valeur une valeur de ouf à un partenaire qui va te filer que euh, deux paires de gants, trois chaussettes et tu es en mode, super, ouais. j'ai un sponsor. Mais ça, pour moi, ça ne rime à rien. Parce que euh, ce n'est pas ce que je veux apporter. moi Ce que je veux, c'est vraiment, voilà, quand je veux avoir un partenaire, c'est apporter une valeur ajoutée. Et ma valeur ajoutée, c'est ce que j'ai construit. Euh, mon mindset, ma vision, ce que je peux apporter de la communication, mes compétences en photographie, euh, mon style euh, qui va être un peu différent, euh, ma capacité peut-être à, à créer des contenus qui vont buzzer ou pas buzzer. Mais... Euh, c'est surtout une capacité à nouer une relation professionnelle. Tu vois. On n'est plus dans, euh, dans cette démarche, euh, j'ai besoin d'avoir un sponsor pour, euh, pour me sentir exister. Non, non ce n'est pas ça. Tu as besoin de construire quelque chose de professionnel. C'est cette démarche que j'ai. Voilà. Donc euh, concrètement, euh, voilà, c'est là où tu fais les parallèles entre la photo et, euh, et, euh, et le sport et le, le milieu pro. C'est-à-dire quand, quand tu sais que euh, tu vaux ça, entre guillemets, sans te surestimer, mais quand tu es capable de, de savoir quelle est la, la valeur que tu as. Et tu dis, mais je dois tout faire pour maintenir ça. Pas me rabaisser à ça, et ni forcément me, me surestimer. Mais c'est en voulant euh, devenir, donc pour avoir cette, cet échelon-là, que tu vas pouvoir faire des actions qui indirectement vont mener à ce résultat. Mmh. C'est ce qui s'est passé dans la photo. Quand j'ai commencé la photo, je vais te dire un truc, j'ai commencé sans prétention, je ne me suis pas dit, j'allais être photographe. Je ne me suis jamais dit, j'allais être responsable de club, je ne me suis jamais dit, j'allais être champion du monde. Jamais je ne me suis dit ça. Je me suis laissé la possibilité de me dire, ça peut arriver mais euh, ça reste quand même un objectif où euh, je suis dés désintéressé du résultat, parce que c'est un résultat parmi tant d'autres. Et donc, quand j'ai fait, j'ai euh, fait millimètre par millimètre, par millimètre, par millimètre. Mais parce que le millimètre, tu sais que tu peux l'avoir. Mais quand tu prends du recul, tu te dis « Ok, j'ai fait ce travail. » Et là, tu fais « Ouais, voilà. » Et là, aujourd'hui, j'ai 25 ans, je me dis « Je suis fier du travail que j'ai fait pour moi, euh, pour mes proches, pour euh, ce que j'ai pu apporter dans le sport, dans le BMX. Dans... Partout où j'ai mis un pied, je suis fier de ce que j'ai fait. » voilà, et j'ai pas de honte à le dire, et alors qu'avant, peut-être que je me suis dit, mais je suis qui pour faire ça, je suis qui, je... on, peut... on m'a même sorti, encore une fois, que je suis prétentieux, on m'a sorti que dans ma manière de communiquer sur Instagram, par exemple, je suis prétentieux parce que je fais des longs textes, mmh. mais, mais d'où en fait, le gars, j'ai regardé, mais, mais... d'où tu sors ça, en fait, c'est-à-dire, est-ce Est que toi, tu trouves que c'est prétentieux parce que tu te permettrais pas de le faire, parce que tu trouves toi-même que c'est prétentieux, voilà, c'est ça. Alors que ce que je fais, c'est raconter un process, partager des émotions, partager des choses authentiques. Aujourd'hui, les gens, c'est tabou de, de partager des choses authentiques. Ils veulent juste montrer le résultat. Ils ne montrent pas comment ça marche, comment tu réussis, si tu réussis, si tu ne réussis, si réussis pas, les échecs. Moi, je suis dans la transparence et il y en a qui, justement, par honte, euh, vont cacher leurs échecs et vont montrer qu'une partie de la réalité. Mmh. Donc, c'est moi assumer pleinement cette partie-là du process que je partage en toute transparence qui dérange. Parce que je montre que euh, le sport du niveau, bah non, je gagne pas ma vie, <rire> clairement. Euh, J'ai pas non plus les partenariats, mais je suis moi. Je montre qui je suis, ce que je fais, ce que j'aime faire. Je veux rester dans, dans cette authenticité, dans cette, dans cette relation de partage, d'échange, euh, et pas euh, de m'inventer une vie euh, pour avoir des choses qui, de toute manière, ne m'intéresseraient pas. Tu vois mm. euh, si demain j'ai un super partenaire, mais qui me prend pour un con, mais que parce que euh, ce partenaire a des millions d'abonnés, qui me rapporte de la visibilité et tout, en fait, je vais rester dans un espèce de modèle de, de brassage de vent, tu vois. Et ça, c'est un sport traditionnel en France. Les gens, ils aiment bien brasser du vent, faire genre, je suis ci, je suis ça, etc., etc. Et moi, bah, je reste sur, euh, voilà. je, je reste sur terre, j'ai les pieds bien bien collés. Et parfois, bah, ça m'empêche aussi d'avancer et de, de me dire, bah, j'ai envie de plus haut. Il y en a qui sont là, et je suis toujours dans cette démarche de me dire, bah, lui, il a ci, si, il a ça, etc. Il a une équipe de France, blah, blah, blah, et toi, t'es là, t'as trimé comme un con. Et tu remets les choses en question, et tu te dis, bah, j'ai quand même réussi à construire ça. J'ai mon socle. Je peux compter sur ce que j'ai fait. Sur qui euh, j'ai rencontré. Sur, euh, voilà, tu, tu remets tout en perspective, et c'est une gymnastique. Et ça, sans Pierre-David, je pense que ça aurait été compliqué parce que j'aurais toujours été dans le, dans le flou de me dire voilà, je reste concentré sur telle chose, je vais rester buté dessus. Et non, c'est. Gymnastique, gymnastique, gymnastique, gymnastique. Mais ça, je pense que le sport, les sportifs en ont besoin, clairement. Ouais, Pardon, Alex. disais sur des résultats, sur des mots, sur des concepts, en fait, qui te limitent, finalement, qui te définissent, mais pas, pas toi personnellement. Alors que là, c'est finalement toutes ces petites victoires que tu apprécies à ta juste valeur. Et si je comprends bien, ce travail de dépolarisation te permettre d'apprécier. Euh, bah, qui tu es aujourd'hui, de prendre pleinement ta place comme, euh, et de respecter, t'honorer ouais. les choses qui comptent pour toi comme l'exemple du salariat, comme l'exemple de tout à l'heure de, voilà, de faire de la photo de ne pas faire ça, de refuser des contrats parce que ça. tu aujourd'hui à te situer et vraiment euh, être à la fois à l'écoute de ce que tu veux devenir de qui tu veux devenir mmh. et, et la dépôt t'a vraiment aidé là-dedans ça m'a vraiment aidé à me respecter c'est quelque chose j'ai encore du mal mais euh, le fait de, de se respecter ne veut pas dire que tu es prétentieux c'est oui. juste que tu accordes de la valeur à qui tu es à ton travail, à ce que tu fais et parfois il y a des gens qui vont pas comprendre tes choix mais il y a des choix qui se font parce que bah, tu te respectes C'est-à-dire tu, tu, tu peux pas te renier, tu peux pas renier tes valeurs tu peux pas renier tout le travail que tu as fait euh, parce que quelqu'un te dit c'est pas bien ou oui. ça se fait pas, mais en fait qu'est-ce qui ne se fait pas tu vois je veux dire, enfin, il, y a, je, il y a des choses je vais pas forcément les dire là parce que ça, ça regarde personne ça regarde que moi, c'est d'ordre professionnel mais j'ai fait des choix et j'ai été poussé à faire certains choix euh, professionnellement parlant euh, parce qu'on n'a pas respecté mes valeurs, on n'a pas respecté mon travail, on n'a pas respecté euh, ce que je voulais apporter. En fait, on a voulu s'en servir, on a voulu euh, en profiter, mais jamais on a voulu reconnaître. Et je suis pas quelqu'un qui va être là en mode, euh, ah, j'ai envie qu'on reconnaisse absolument. Je, je suis pas quelqu'un qui a besoin de reconnaissance à proprement parler, mais il euh, y a un minimum, tu vois, il y a un minimum. Et j'ai toujours été quelqu'un qui a su. Et aujourd'hui, c'est ma mission, euh, c'est valoriser le travail des autres. Parce que j'ai toujours voulu qu'on valorise mon travail. J'ai toujours été dans cette attente. Donc, ce que je fais dans la photographie, c'est valoriser le travail des autres. Ce que je fais dans le sport, c'est valoriser ma vision du sport et valoriser le potentiel des autres, en mettant en avant la diversité, la créativité et toutes les choses que n'importe qui peut avoir chez lui, comme ressources. C'est-à-dire qu'on a tous les mêmes outils. Et moi, je vais apporter vraiment une vision qui va permettre à chacun de euh, se différencier, d'avoir de, de, de, de, son truc. Euh, ce que je fais pour mes partenariats, c'est pareil. C'est euh, m'investir pour euh, bah, voilà, espérer développer une part de marché pour mon partenaire. Parce que si ça profite à mon partenaire, je me dis que bah, ça me profite à moi. Que ce soit en visibilité, en, en mode de financement, en, en tout ça. Mais j'essaie de déconnecter tout ce qui n'est pas en relation avec cette vision-là. Alors que, je, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je veux être là en tant que ressource parce que je sais que j'ai des compétences, je suis pas... Je suis pas le plus débile, je suis pas le plus intelligent, mais j'ai une expérience euh, et une vision qui me permet d'avancer euh, sur beaucoup d'aspects. Et ça, euh, j ai, j ai, des fois, j'ai l'impression d'être un extraterrestre quand je parle. Je sais pas. il y a des gens qui arrivent pas à comprendre. Genre, euh, je, ne sais pas. Tant mieux d'un côté. Mais moi, j'arrive à comprendre ce que je fais. Tu vois, donc pour moi c'est ça le plus important. Et je pense que si j'avais écouté les autres, euh, bah, j'en serais pas là non plus. Tu vois, j'aurais fait ce que les autres pensent comme être bien. Tu vois, la photographie, au début, c'était un peu tabou, parce qu'on m'a toujours dit, oui, c'est un milieu qui est saturé, tu vas faire du bébé, du mariage, de la grossesse, tous ces trucs-là. Et moi, j'avais une autre vision de la photographie, parce que je me suis dit, mais non, mais ce n'est pas ça. Moi, ce que je veux, ce n'est pas ça. Ce pas... mm. serait faire quelque chose de, de purement alimentaire. Et moi, ce que je veux, ce n'est pas purement alimentaire. C'est être rémunéré pour ma créativité, mon travail et, et en fait c'est simplement avoir en retour la valeur que tu apportes aux autres et aujourd'hui c'est la photographie c'est la seule chose qui me permet d'avoir ce retour monétaire le sport me l'apporte pas je le donne mais pour le moment j'ai pas, pas ce retour mais je m'accroche je m'accroche parce que je me dis un jour il y aura un partenaire qui va comprendre que euh, tu peux avoir euh, confiance en moi déjà avoir confiance en un athlète qui sait gérer son image qui sait gérer euh, son identité euh, son mental enfin qui a ça donc tu peux compter sur lui comme ressource pour avancer. Et ça, euh, je suis toujours dans l'attente de ça, alors que je ne veux pas justement être dépendant d'un partenaire qui va me dire « alors tu fais ci, tu fais ça ». J'ai pas envie de retourner dans ça. Partenariat, échange, tu vois, ce n'est pas euh, sens unique. Aujourd'hui, c'est sens unique, mais de moi, j'ai l'impression. Tu vois, parce que j'ai de la dotation, des trucs, mais j'ai envie d'apporter tellement, j'en veux tellement pour mes partenaires, j'ai tellement envie de, que ça marche pour eux, j'ai l'impression qu'on exploite genre 5% de ce que je fais. Donc intérieurement, je me dis, mais ça me frustre parce que j'ai l'impression de faire tout ça, mais que ça ne sert à personne. Et le seul truc où euh, je peux le mettre à profit pour être professionnel, c'est dans la photographie où les gens vont me payer pour ça. Et après, quand ils vont voir le prix, ils vont me dire, ah, mais c'est trop cher. Non, c'est juste que tu es dans une démarche où tes attentes sont supérieures à tes moyens. Donc, je ne suis pas trop cher. Mmh. Voilà. Et aujourd'hui, ce que je fais dans, dans le sport pour un partenaire, bah, <rire> c'est... <rire> C'est autre chose, mais c'est parce que je veux bien le faire, parce que je suis volontaire. Je suis quelqu'un qui, qui a vraiment envie de donner et que bah, pour la photographie, je serais capable justement de faire la différence sur euh, voilà, quelle est la valeur de mon travail et est-ce que je suis prêt à concéder un peu euh, bah, une partie du prix parce que j'ai vraiment envie d'aider ce professionnel ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui veut me gratter et avoir le truc le moins cher Et à ce moment-là, bah, ça dégage. Voilà, c'est la, la même chose pour tout. Et vraiment, quand je te dis tout est connecté, c'est tout est connecté. Parce que c'est le même schéma partout professionnellement parlant dans la vie pro dans la vie perso et dans le sport mmh. tu, tu, j avec Pierre David j'ai réussi à faire le tri mais un tri de malade Je pense <rire> aussi, de plus es dépolarisé moins tu acceptes des choses qui sont en dehors de tes valeurs et et qui te correspondent pas en fait écoutez plus clairement c'est ouais c'est ouais, un réflexe mais tu t'en <rire> pas compte mais tu te dis euh, ça me va pas mais genre ça tu dis mais comment comment à une certaine époque tu dis mais comment j'aurais accepté ça Comment j'aurais accepté ça? Et, et même là, tu vois, ça, ça remet en question beaucoup de choses, même dans le sport, dans mon esprit de compétition. Quand, quand je vois ce que c'est le, le BMX Freestyle, je me dis, mais c'est qu'une illusion. Euh, et et aujourd'hui, cette illusion, j'ai réussi à en sortir, mais aujourd'hui, ça m'attriste ça parce que justement, enfin, ça m'attriste. Non. Euh, j'aurais voulu y croire voilà. dans tout ce processus de performance, mais c'est réservé qu'à un certain un socle fermé de, de personnes qui sont vraiment prédestinées à ça, tu vois, il y a pas de... Enfin, dans le freestyle, c'est vraiment particulier. C'est vraiment très particulier, il faut vraiment être pris en charge. faut être pris en charge. Si tu veux réussir, il faut être pris en charge. Euh, parce que tu ne peux pas... Tu peux pas faire ce que j'ai fait, tu ne peux pas aller performer, avoir un boulot en 35 heures. C'est mmh. impossible. Alors, il y a peut-être des... Peut des gens qui vont le faire, mais parce qu'il y a des heures aménagées, il y a des conditions de travail qui le permettent, moi, j'avais un travail qui ne me permettait pas euh, d'avoir cette déconnexion, d'être concentré sur mon sport, d'être concentré sur le reste, je n'avais pas, pas cette coupure. Donc, à un moment donné, tu arrives à saturation, tu blesses et t'enchaînes, et t'enchaînes, et tu as l'impression que tu n'es pas reposé. Et quand tu arrives à avoir un équilibre entre ton travail et ta vie euh, sportive, là, c'est OK. Mais va savoir combien de travail euh, sont possiblement compatibles avec le sport de haut niveau, et quelles sont les ressources dont tu as besoin, parce qu'il faut payer le loyer, il faut se nourrir, il euh, faut payer le matériel, les déplacements... Euh, et au final tu te rends compte que tu fais quelque chose qui coûte beaucoup plus que ce que tu... ça te rapporte donc ça te rapporte de satisfaction ça te rapporte euh, beaucoup de choses de, de, de richesses euh, de, de... voilà ça m'a permis de rencontrer énormément de monde je veux dire le sport même si ça me coûte et je le vois comme un investissement mais d'un autre côté bon, quand tu dois payer le loyer bah, <rire> ça, ça grince mais euh, j'aurais pas fait toutes ces rencontres, tous ces projets je serais pas qui je suis sans mais le sport donc par conséquent ça reste un paradoxe mais il faut composer avec et justement, moi, j'essaie de m'ingénier à, à créer ma propre professionnalisation sans attendre qu'elle vienne de quelqu'un d'autre. Parce que si c'est quelqu'un d'autre qui, qui m'apporte ça, bah, j'en serai dépendant. Donc, par conséquent, à partir du moment où tu es dépendant de quelque chose, tu vas douter de toi. Parce que tu vas dire, euh, bah, si je réussis, c'est grâce à lui, c'est grâce à un tel, et tu dois te sentir redevable, et ainsi de suite. Quand tu as un sponsor qui te dit, voilà, on va te payer une prime, je ne sais pas quoi, si tu gagnes cette compétition, forcément, tu vas avoir une pression de malade sur la compétition ouais. parce que tu dois absolument gagner et compagnie. Et moi, ce que j'aime à construire, c'est quelque chose où j'ai envie d'avoir plein d'œufs euh, et pas dans le même panier, mais pour être complètement euh, désintéressé du résultat et que ce soit presque du plaisir. Enfin, prendre plaisir à faire les choses pour les réussir, mais pas euh, faire l'inverse, pas se dire, euh, si je réussis, ah, c'est récompense, tu vois. Euh, j'ai pas envie de voir mes réussites comme juste des récompenses, comme si as eu un anos. Parce que ça, ouais. ça c'est quelque chose qui me flingue. Parce qu'il y en a beaucoup qui courent après ça, après les trophées, la fame, j'ai tant de followers, mais qui, qui... c'est de la branlette intellectuelle où les gens ils sont en train de s'auto-contempler. Et moi, justement, c'est faire valoir mon travail, tout ce que je fais, plus que moi-même, plus que mon image. C'est vraiment euh, voilà, partager tout ce process euh, que les gens en prennent conscience pour que ça leur apporte eux aussi euh, et pour qu'ils puissent aussi se servir de ce qu'il y a à apprendre dans, dans ce que j'ai fait, dans ce que j'ai raconté, pour, euh, pour qu'ils avancent à leur tour. Parce qu'il y en a dans mon entourage qui ont pris conscience de euh, Ah, je ne me sens pas entrepreneur, je ne suis pas fait pour ci, je ne suis pas fait pour ça. Et quand je leur dis, Mais tu. tu... Moi, si je perçois ces choses, ce n'est pas pour te faire plaisir. Et ce n'est pas pour que tu te dises, Non, ce n'est pas moi. Parce que j'ai été mmh. cette personne-là. On dit, Oui, euh, tu as un potentiel créatif, tu peux être bon, tu as si tu ça. Et moi, je suis en mode euh, syndrome de l'imposteur. Et bam. Et tu rebelotes, et tu rebelotes. Donc, tout ce que tu es capable de faire pour toi, aujourd'hui, ce que, ce, que, ce que je fais pour moi, c'est surtout pour les autres. Mmh. C'est exactement ce que je t'expliquais pour mes partenaires, pour mes proches, pour mes clients. Je suis dans une démarche où je ne suis pas là pour prendre de l'argent, je suis là pour offrir mes services. Je suis là en ressources. Et cette démarche-là, cette, cette vision, jamais ne me serait venue sans, sans Pierre-David. Qui m'a fait comprendre que si tu veux pouvoir aider les autres, il faut d'abord t'aider toi-même. Et pour ça, euh, quand tu es dans un bateau qui est en train de couler, les premières conditions de, de, de sécurité qu'on nous apprend, c'est quoi C'est à courir sur le mec qui est en train de se noyer ou d'abord penser à sa sécurité et donc prendre le temps de s'habiller, euh, de mettre son gilet de sauvetage, etc. pour après sauver la personne. Mmh. Mais euh, voilà. Ça, j'ai appris à avoir mes ressources, à avoir suffisamment de recul pour ne pas trop m'impliquer dans les trucs qui vont pomper d'énergie inutilement, pour vouloir euh, avoir le syndrome du sauveur. Tu vois ce que je veux dire C'est cette triangulation ouais. à la con dans laquelle tout le monde est parce ouais. qu'on dit oui, moi, je, etc. Mais c'est vraiment prendre conscience que tu as des ressources. Que tu dois conserver tes ouais. ressources et laisser personne y toucher. Parce que si tu n'as pas ces ressources, tu ne pourras rien faire pour les autres. Ouais, carrément. Et plus tu seras inspirant toi, plus tu vas inspirer les autres aussi. Comme toi, tu es Comment en train de le faire. Je dis, plus tu es inspirant toi-même, plus tu vas aussi naturellement inspirer les autres aussi. Alors, si tu veux aider les autres, parfois enfin, on a envie d'aider les autres, mais finalement, le, le meilleur moyen de les aider, c'est de, de toi-même changer et ensuite d'inspirer. C'est ça. Et j'ai envie de dire, c'est un peu une métaphore, mais j'ai l'impression qu'au plus tu veux quelque chose, au moins tu l'as. C'est moche, hein, mais vraiment au plus tu vas vouloir quelque chose, au plus tu vas te focaliser sur un truc que tu veux absolument, mais ça, ça marchera pas. Oui. Et si tu fais quelque chose justement qui va être déconnecté, un peu en parallèle, c'est comme si tu voulais euh, percevoir quelque chose d'un noir, tu vas pas regarder directement le truc parce que tu le verras pas si tu le regardes directement. Il faut regarder à côté. C'est mmh. tout ce qui va se passer dans ta vision périphérique et tout cet écosystème ouais. que je veux faire dans le sport, tout ça, bah, c'est ma vision périphérique. Voilà. Ouais, et donc si je dois réussir, c'est indirectement. C'est le principe d'obliquité. Je crois qu'on dit obliquity en, en anglais. C'est genre que, en fait, tout ce qui est. C'est qu'on atteint les choses. Que... Non, attends, je fait. C'est qu'on atteint mieux les choses de manière oblique. C'est-à-dire que dès que tu te focalises sur un truc de manière frontale, tu, tu, tu y arrives moins bien que si tu fais quelque chose d'autre. Mmh. Par exemple, dans le sport, typiquement, plus tu te focalises sur gagner, moins tu arrives. Alors, plus tu te focalises sur, sur, sur qui tu veux être et qu'est-ce que je dois faire pour gagner. Et plus tu gagnes en fait. C'est ça qui est paradoxal, est mais qui, et qui marche partout en plus. C'est exactement on, ça. Et c est, c est On voit la... tellement de sportifs qui, qui ont tellement envie de gagner, qui ont tellement envie de s'identifier à ce qu'ils font, et ils disent euh, « si je gagne pas, je suis rien, si je fais rien, si, si je pas mon objectif, si je me blesse, si je c'est euh, mon sport, je suis fais rien, je sais pas qui je suis. » Et je trouve que de, justement, de se voilà, de, de dire euh, qui je deviens à, tra à travers mon sport, quoi et du coup, bah, tout ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment inspirant avec ça et, et je suis contente qu'il y, qu y ait du monde qui nous écoute ce soir et, et je pense que tu as inspiré aussi plein de personnes. Donc euh, merci bah, Pierre. Si, si j'ai réussi à inspirer du monde ou qu'il y a des gens qui ont trouvé que c'était pertinent, bah c'est prenez ce qu'il y a à prendre. Enfin, je ne voilà, suis pas une science exacte, <rire> je, suis, je suis moi, je partage juste ce qui je suis, ce que j'ai fait et ce que je ressens. Donc euh, voilà, je ne serais même pas capable de dire tout ce que j'ai dit aujourd'hui, hein, clairement. <rire> J'ai peut-être dit de la merde, j'en hein, sais rien, mais voilà, je suis allé en mode, je dis ce que je ressens. Moi bon, j'ai pas vidé tout mon sac non plus, mais j'ai des choses à partager c'est ça qui compte pour moi, concrètement. Ouais, c'est cool. Il y a qui a mis euh, c'est très galvanisant de t'écouter. Bon, merci. 4B, énorme, oui, tellement inspirant. C'est cool. Ce que tu construis depuis le début, en fait, et que tu, tu veux mettre en place à l'avenir, je suis convaincu en fait, que tu auras des partenaires qui vont. Qui finiront par venir dans tes valeurs, parce que tu te respectes, parce que parce que là, ouais, es toi, encore une fois, et, et ouais, moi, je me fais pas pour l'avenir, même si y a cette réalité aujourd'hui, du quotidien, qui fait que ça peut être tendu. Mmh, ok, clairement. Mais tu vois, je, juste je, je te prends un exemple, euh, après, je vais pas trop non plus euh, monopoliser la soirée, mais euh, LinkedIn, c'est un réseau que j'apprécie beaucoup, parce que je partage vraiment euh, les choses que je ressens sur les compétitions, dans ma vision, et c'est là où il y a des gens qui arrivent à, à être réceptifs à ce que je dis, et je le dis pas euh, de manière euh, c'est comme ça et c'est une réalité non c'est vraiment une possibilité de l'info tu prends ce qu'il y a à prendre c'est vrai c'est faux c'est même pas ça le problème c'est ouais. vraiment euh, ce que je ressens ce que je perçois et surtout en tant que sportif c'est-à-dire que je suis pas ouais, si je suis, je suis hyper sensible je ressens beaucoup de choses donc à un moment donné je peux pas forcément non plus tout contenir après euh, j'essaie de les cadrer pour euh, faire en sorte que ça soit le plus concret possible mais que je sais que ça c'est une valeur ajoutée que, qui peut servir donc euh, voilà c'est c'est comme ça que j'ai réussi à trouver euh, un partenaire sur euh, la saison bah, 2000, euh, 2000, euh, 2019, où j'ai fait une première compétition. Euh, C'était un, une compétition de dirt à Avignon. Et, euh, et là, en fait, j'avais fait euh, deux figures. Donc, euh, j'ai fait le Graal. Donc, ce que j'ai fait au Fizz, c'est euh, un cran au-dessus avec euh, deux fois de monde, Clairement. Donc, juste ma figure où euh, bah, je fais mon, le vélo, en fait, il fait un front flip, donc un salto avant où j'étais encore, bah voilà, un des seuls à maîtriser au monde, et sur le tel européen, européen, bah, il y avait une autre figure que j'avais faite, ou pareil, enfin, j'ai fait un enchaînement de deux figures euh, uniques, euh, qui n'étaient jamais sorties en compétition, et jamais enchaînées, théoriquement, ça aurait été un run gagnant, j'aurais dû gagner ce run, et je ne l'ai pas gagné. Je pas gagné parce que devant moi, il y avait Anthony Jean-Jean, qui est le champion de France, champion d'Europe, qui est voilà, Anthony, qui, qui, est, qui a un certain niveau, qui a fait les Jeux Olympiques, qui, qui a son niveau, qui a son style, et lui qui, dans, dans sa, comment dire, dans sa manière de rouler, a, bah, fait euh, ce qu'il savait faire, euh, comme d'hab. T'avais pas l'impression qu'il y avait le moindre effort, euh, que limite il est en train de s'échauffer. Et c'est vrai que moi, j'étais assez dégoûté, du coup, de, de, ce résultat parce que je suis, j'ai bossé et j'ai, mis toute mon énergie dans ça pour cet enchaînement que c'est, il n'y avait pas photo. J'étais censé gagner ça. Ces deux figures-là étaient, euh, Enfin, je sais pas, c'est un run gagnant, clairement. Pour moi, c'était un run gagnant, je le sentais, je vivais, tout le monde, ça, ça s'entendait aussi. tu vois. Il y a des choses, il y a des choses qui ne mentent pas. Et, euh, et quand tu vois que tu arrives à faire deuxième malgré ça, tu es en mode, mais il y a un truc qui va pas dans ce système de merde. quoi. Parce que même sur une compétition indépendante, tu n'arriveras pas à faire premier. C'est quoi Ça s'arrive à quoi Parce qu'il y avait les JO de, de Pékin, pas Pékin, c'était Tokyo qui arrivait six mois plus tard. Donc imagine le mec qui sort de nulle part, alors je n'ai pas la prétention de dire que je suis meilleur qu'Anthony Jean-Jean, ça n'a rien à voir, mais imagine le mec euh, qui sort de nulle part, qui sort de figures euh, que personne ne fait, qui les enchaîne, et qui fait deuxième, enfin, qui fait premier devant Anthony, qui va aller faire les JO, quelle est l'image de la fédération quelle est l'image euh, du... enfin, tu... Alors que ça n'a rien à voir, c'est juste une compétition indépendante, tu vois ce que je veux dire euh, Et pourquoi on ne m'a pas laissé gagner voilà. Et aujourd'hui c'est cette question qui se pose, euh, pourquoi on ne laisse pas euh, place à la créativité, pourquoi on ne valorise pas ces choses-là qui enferment les gens dans un système qui les empêche d'être créatifs et qui va vraiment euh, euh, les faire douter d'eux parce qu'ils vont se dire ce que je fais c'est de la merde et je continue aujourd'hui à le penser, au plus je vais rester dans le BMX, au plus c'est quelque chose que je vais penser parce que je m'autorise de moins en moins à être créatif être dans ce processus où je me balance, j'essaie de trouver des nouvelles choses et de les maîtriser. Et l'idée, ce n'est pas seulement de se dire, je vais faire une figure qui va être incroyable et tout le reste, ça va être n'importe quoi. Faut qu il faut qu'il y ait une cohérence aussi. Donc moi, j'ai travaillé sur cette cohérence. Euh, mais jamais j'aurais la prétention de dire que je suis meilleur qu'Anthony parce qu'il est, est très bon à son échelle, à son niveau. Euh, et moi, je suis dans un, dans un autre truc. Mais là où j'étais, sur cette compétition, euh, j'aurais dû être premier. Et c'est là où je me suis dit, bah c'est pas normal. Mmh. Et que euh, bah, quand j'ai partagé ça sur LinkedIn, je ne me suis pas dit, oh, j'aurais dû faire premier, etc. J'étais dans une autre démarche en mode j'accepte, euh, je conçois, euh, et j'ai été vraiment dans une dynamique où j'étais encore plus rassuré des convictions que j'avais au fond de moi, parce que je me dis, je sais pourquoi je fais les choses, pourquoi je veux les faire, pourquoi, pourquoi j'ai fait ça, j'ai soulevé, voilà, c'est ça, tu vois, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu as la notoriété et l'affectif. Et moi, j'ai réussi à gagner sur l'affectif, pas sur la notoriété. Et par conséquent, après ça c'est du marketing, mais si t'arrives à développer une partie affective et soulever du monde, parce que les gens aiment qui tu es, ce que tu fais, etc., que tu gagnes ou tu perds, ils seront là. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les gens, dans leur tête, j'étais premier. Et c'est ça qui a compté pour moi. C'est pas le fait que sur le podium, mmh. j'étais deuxième, et derrière Anthony, alors que euh, voilà, j'aurais pu rester buté sur ça. Mais j'avais gagné. Et c'est exactement ce qui s'est passé au FIS, parce que euh, quand tu arrives à être un des seuls à soulever 500 000 personnes, dans toute ta poule, et que tu fais dernier, parce que, évidemment, bah, t'es tombé. Donc, je, je, je, je... Sur mon premier run, quand j'étais office, j'ai mis ma figure, mais c'était sur le deuxième, euh, le deuxième essai. Donc, le, le premier, comme les deux runs comptent, c'est que si tu tombes sur un, euh, bah, ça, ça pièce le résultat et automatiquement, ça, ça te déclasse. Euh, quand j'ai réussi à le faire sur le deuxième, c'était pendant le run. Et là, c'était, waouh! Wow. J'en ai, j'en ai pas mmh. parlé, mais c'était, c'était un truc de dingue parce que tu sens, tu sens, ce, ce, cette pression qui se relâche de tout ce que tu as fait etc et et ça euh, j'étais enfin, en osmose mais ouais, c'est indescriptible et ça c'est une victoire mmh. ça c'est ces victoires là que je veux et qui plus est si j'arrive à être sur le podium tout en restant moi même si j'arrive à faire premier tout en restant moi même là c'est plus qu'une victoire mmh. tu vois mais j'essaie de me dire que c'est ces petites victoires-là qui font que, euh, voilà, j'ai pas à douter de moi parce que ce que je fais, c'est pour des raisons précises, c'est une mission. Et quand tu es dans ta mission et dans ton système de valeur, tu perds jamais. Tu perds jamais parce que tu es dans la construction, tu es dans, dans vraiment dans une dynamique euh, qui va être toujours positive. Et en fait, mmh. le combat, c'est vraiment rester dans cette dynamique-là et peu importe ce qui se passe. Donc, euh, voilà, j'ai pas été dégoûté. C'est comme ça que j'ai trouvé. Euh, Enfin, j'ai un, un partenaire qui est venu vers moi qui était une marque euh, éco-responsable euh, Made in France, euh, quelque chose qui était un peu aligné avec mes valeurs qui, dans lequel j'avais envie de, de m'investir elle est venue vers moi et elle m'a parlé parce qu'elle a réussi à être connectée à ça donc j'ai réussi euh, par mon résultat ma manière de m'exprimer, ma vision, tout ce que j'ai réussi à construire euh, à attirer des gens qui sont connectés à ça, et c'est ce que je veux il y a des gens, ce que je fais ça leur parlera pas et c'est normal, tout ce que je fais ça ne peut pas parler à tout le monde on va me dire oui mais t'es pas champion du monde, tu es qui pour faire ça etc, mais en fait mon discours tu peux pas le comprendre. Tu n'es pas dans une démarche où tu peux euh, prendre en compte le processus, qu'est-ce que c'est, pourquoi. Tu es juste dans, ah, il n'est pas premier, il est, il est qui, tu vois. Donc voilà. Et ça, je l'accepte. Ouais, je plus me dis, bon, je m'en fous. Je pense que plus tu es toi-même, plus, plus tu vas polariser aussi, plus il y a des gens qui vont, qui vont détester et d'autres gens qui vont t'adorer encore plus. Ouais. C'est a... exactement ça. Il ouais, y a une question de clean cash, du coup, pourquoi selon toi avoir une réussite personnelle dérange tant chez nous, surtout lorsque tu sors des sentiers battus ben Parce que euh, <rire> la réussite personnelle n'est pas une réussite qui va être euh, valorisée, parce que ce n'est pas, euh, pas un diplôme, ce n'est pas euh, un salaire, ce n'est pas, pas matériel, c'est quelque chose de complètement immatériel et qui est, qui est propre à chacun. Et donc du coup, c'est comme si tu te proclamais... Euh, victorieux, champion, parce que tu as une réussite personnelle, alors qu'au final justement c'est ça qui devrait primer, euh, parce que c'est chacun de trouver de la réussite dans, dans tout ce qu'il fait et la réussite c'est pas le résultat le résultat ça doit être une conséquence de ta réussite personnelle, et c'est ça qui a fait que j'ai changé euh, vraiment de, de mindset avec Pierre-David c'est que ça doit être une conséquence et pas euh, une fin en soi et donc du coup les gens qui se disent euh, ouais, il est qui, il fait quoi euh, il parle beaucoup, euh, mais il fait jamais de résultat blablabla, blablabla, blablabla bla bla, bla c'est c'est les gens qui restent focus sur l'environnement qui sont pas capables euh, voilà, c'est ce genre de personnes en fait c'est quand ce que j'ai appris aussi en concept qui, qui a changé ma vision c'est euh, les niveaux logiques de, de deals voilà mm. c'est tu prends l'environnement et tu vas en fonction de l'environnement de ce que les gens disent etc bah, complètement changer ton système de croyance ta confiance en toi euh, tes valeurs parce que c'est ce que tu capitalises que tu accumules tu vas être une éponge. tu vois et Même moi, vraiment, accent. J ai, j ai... Comment Même ton accent, comme on l'avait euh, levé... <rire> c'est ça. C'est à Montpellier, mais tu euh... vas avoir l'accent du sud. Hein, mais... C'est ça. J'ai vraiment, justement, essayé de capitaliser des choses en moi, euh, avoir des fondations solides que personne, voilà, c'est intangible. C'est des choses qui sont intangibles, que personne ne va pouvoir changer. Et c'est avoir, justement, cette force, cette réussite, c'est cette force de, de capitaliser, capitaliser ça. Et en fonction, peu importe ce qui se passe autour de toi, ça reste tu vois, on peut pas te le voler, on peut pas te le prendre, donc on m'a cambriolé, mais bah non, j'ai ça, je me reconstruis, etc. T es, t es dans cette démarche. Alors que si tu focalises toute ton attention et que tu estimes que ta réussite, euh, c'est un facteur environnemental, c'est un avoir, tu vas en être mmh. dépendant. il y a des gens qui sont jaloux de ça parce qu'ils disent, oui, mais il est personne, mais euh, il est heureux, il a ci, il a ça, ils vont être en mode, mais il est qui, tu vois. Et moi, je vais dire, mais toi, tu es qui Est-ce que tu es dépendant de tout ce qu'il y a et que tu vas estimer que tu es bon parce que tu as fait premier sur une compétition ou que tu as gagné toutes les compétitions. Mais est-ce que tu as quelque chose qui est suffisamment solide et fondé en toi Est-ce que tu portes un message, des valeurs, est-ce que tu as une cause louable Tu vois, est-ce que tu es capable justement de d'être intègre avec toi, de ne pas te mentir à toi-même, d'avoir confiance en toi euh, Est-ce que tu es capable d'être transparent Est-ce que tu as suffisamment de force pour être transparent Parce que si tu montes tes faiblesses, ce que les gens ils vont se dire, on va s'en servir contre toi. Est-ce que tu es capable d'être fort tout en montrant tes faiblesses tu vois ouais. Ça, c'est la réussite. Il y a Clint qui a une deuxième question. Euh, J'ai le sentiment que la dépolarisation touche plus les gens qui ont une certaine sensibilité, qui ont une certaine part de sensibilité, voire de spiritualité. Tu en penses quoi Alors, euh, c'est une question très intéressante, parce que alors, spiritualité, c'est un peu différent. Je pense que c'est une certaine part d'éveil et lucidité, euh, mais parce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui fait qu'on s'est déjà posé des questions sur soi. Voilà où On a vraiment ouais. été, euh, à un moment donné en introspection, on s'est dit, on fait point sur soi, on fait un check-up, on se dit, bon, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas On a été capable de se remettre en question. Et je pense que c'est à partir du moment où on est capable de se remettre en question. On ne se dit pas, c'est la faute d'Intel, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. On se dit, qu'est-ce qui, à mon échelle, peut me permettre de faire les choses mieux C'est dur, c'est dur parce que tu dis, bah oui, je m'entraîne, je fais ci, je fais ça. Et on essaie d'être le plus objectif possible, mais concrètement, c'est impossible d'être le plus objectif possible avec soi. Euh, et... Euh, et après, il y a une deuxième chose où on m'en a parlé, et je l'ai découvert. Alors, je dis pas, j'ai pas fait de test ou quoi, mais on parle beaucoup des, des hauts potentiels. Mm -hmm. Et c'est des gens qui, euh, apparemment, qui ont justement des gens une hypersensibilité, qui sont réceptifs à beaucoup de choses, qui ont, entre guillemets, une pensée en arborescence. Donc, euh, comme moi, qui va avoir ouais, des, des, des sens, trucs ouais. qui vont partir dans, dans tous les sens. Ouais. Tu te couches, as toujours des idées, des idées, des idées, des idées, t'arrêtes pas, tu vas, on va te parler. Et moi, je vais être complètement déconnecté de la discussion parce qu'il y a un truc sur lequel je vais rebondir. Je fais putain, mais ouais. Et, voilà. J'ai parlé avec quelqu'un qui s'appelle Karine, euh, qui est aussi euh, bah, coach et, euh, et concrètement m'a fait une espèce de petite analogie ou une métaphore, je sais pas comment on appelle ça, mais euh, la boule de neige, tu vois, c'est l'espèce du petit boule de neige où tu as le papa Noël et tu la secoues. Voilà. Et ben bah, en fait, c'est ça, continuellement, continuellement, continuellement, tu es, es tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le truc où tu euh, bah, tout plein de petits flocons qui vont partout et tu es tout le temps dans ça donc tu pas forcément de vision claire donc tu vas toujours courir après ces petits flocons un peu à droite à gauche. C'est comme si tu avais quelque chose et tu, tu, tu prends ce qu'il y a sur le moment, tu vois. Euh, mmh. Donc tu es tout le temps en train de mobiliser ton esprit, ta tête pour, euh, pour avoir tout ça. Et après, il y a des gens qui savent parler qui, qui sont pas forcément HPI et qui, qui, qui pourront euh, comment dire se, se reconnaître dans ça. Euh, voilà, c'est clairement un langage qui est universel parce qu'on est tous des êtres humains et on a tous une manière de fonctionner qui est différente parce qu'on a eu des éducations différentes, on a eu des sports différents on a, on a eu des conditions euh, dans lesquelles on a grandi qui ont été différentes mais au fond de nous, euh, on est capable de ressentir, de penser, euh, d'aimer, de, de, de faire les choses par euh, principe on a chacun nos systèmes de valeur mais en fait c'est en fonction de chacun comment chacun s'est construit intérieurement mais on dit qu'on n'est pas capable de changer les gens euh, à partir d'un certain âge et que euh, tout joue sur l'éducation, je ne suis pas d'accord euh, parce qu'à partir où tu réalises quelque chose tu, vois, tu je veux dire quelque chose, hein, concrètement euh, quelqu'un qui a toujours l'habitude de fumer euh, depuis qu'il a 15 ans ou quoi, on dirait qu'il serait incapable d'arrêter de fumer, mais euh, s'il y a un choc euh, quelque chose qui vraiment lui fait prendre conscience de pourquoi je dois arrêter de fumer, parce que bah, je sais pas je vais peut-être avoir un gosse, parce que je vais être enceinte tu vois bah, euh, il ouais. euh, y a un déclic, un électrochoc il ouais. y a un niveau de saturation qui fait qu'on a envie de passer à un autre cap, à autre chose et on a envie d'être plus à l'écoute et je pense que c'est partir de, de ce moment là où il y a quelque chose qui va résonner en toi, tu ne sais pas quoi, mais tu vas te dire, il y a un truc, j'ai envie de le creuser. C'est à partir de ce moment-là où tu seras peut-être réceptif. Et c'est aussi être prédisposé à, à, à un certain dialogue, tu vois. Euh, peut-être que plus jeune, j'aurais pas compris tout ça. tu vois. Il faut avoir aussi un certain âge, une certaine maturité pour le faire. Alors moi, j'ai été baigné dans, dans beaucoup de choses qui m'ont fait grandir très vite, très tôt. Donc, euh, même quand j'étais au lycée ou même quand j'étais au collège, j'étais vraiment dans je ne vais pas dire une forme d'autisme, c'est très péjoratif, et ce n'est pas du tout ce que ça veut exprimer, mais mmh. euh, vraiment dans ton truc, ta bulle, euh, où tu, tu te sens en sécurité, où tu vas euh, essayer de construire les choses pour toi, voilà, euh, te sentir euh, unique, voilà. pas te sentir comme les autres, mais c'est vraiment au partir du moment où tu as envie de faire les choses mieux pour toi, de penser à toi, et, et pas forcément dans un, dans un but euh, écocentrique, mais c'est vraiment penser à toi, prendre soin de soi, euh, voilà, c'est à partir de ce moment-là où quand, quand tu dis j'ai envie de prendre soin de moi, quand tu prends conscience de ton corps, de ton esprit et qu'il y, y a une santé qui est physique, une santé qui est mentale, mmh. euh, bah c'est que tu es capable d'être réceptif à ça. Parce que euh, Pierre David, ce qu'il fait, c'est ni plus ni moins que de la musculation mentale. Tu muscles ton mental parce que euh, c'est des, des exercices, des choses que tu vas intérioriser qui vont devenir des réflexes. Mais aujourd'hui, tu fais les choses sans effort parce que. C'est une gymnastique. Mais au début, tu as du mal à comprendre les concepts. Mais une fois que tu les as intériorisés, c'est comme tout. Euh, on m'a parlé de l'habitude de... Euh, je ne sais pas, quand, quand tu es droitier, que tu as toujours l'habitude de porter ta montre à droite et que tu vas te forcer pendant 30 jours euh, à la mettre à gauche, bah, automatiquement, euh, tu as l'habitude de la mettre à gauche et tu dis, putain, ça fait bizarre de la voir à droite. C'est mmh. une question de volonté, d'être de, de, de, voilà, de, réceptif à ça. Ce n'est pas, pas quelque chose qui est inné et que euh, ça, ça doit être universel. Sinon, mmh. le monde ne mmh. l'avancerait pas... Euh, Bien. <rire> voilà. ouais, car... Mais j'aime bien cette image du muscle mental Et du coup tu te libères des charges Donc, donc de tes poids donc Tu libères les, les poids et, et du coup tu muscles Les muscles qui ont besoin d'être développés C'est cool Exactement ça euh... bah, ouais, fin, Je le compare parce que les gens comprennent pas La préparation mentale ou tout ce qui est psychologique Parce qu'ils se disent euh, On voit pas le résultat, on le sent pas C'est pas comme si demain tu vas à la salle, tu as des courbatures tu as, as un retour direct, tu vois, c'est instantané Et Faire cette comparaison, c'est faire en sorte que les gens se disent c'est quelque chose à entretenir. Parce que ce n'est pas parce que tu vas faire une séance ou 30 séances avec Pierre-David que bah, ta vie va changer. Parce qu'il faut être capable d'avoir une continuité derrière. Et moi, c'est justement cette continuité que j'ai eue parce que c'est quelque chose qui est devenu naturel. Parce qu'il y avait déjà des prédispositions en moi, dans ma manière de faire, j'avais ces choses-là. Ouais. Mais voilà, Pierre-David m'a permis de propulser, d'être un accélérateur de particules, si je peux dire, pour remettre les choses dans l'ordre. Carrément. Et je pense que ce serait hyper intéressant de faire, des, de faire des tests scientifiques sur avant et après la dépôt, sur, euh, sur les connexions neuronales qui se créent, sur les zones du cerveau ah, qui sont activées. Tu vois, tu vois, tu passes moins Parce que tout à l'heure, tu parlais du cerveau reptilien un peu, que, que du cerveau animal, d'être en mode survie. Et je pense qu'on ouais. passe vraiment du mode survie derrière à plus devant euh, le cortex préfrontal, tout ce qui est la vision, l'inspiration. Alors que, alors ouais. que quand tu es en mode fuite ou, euh, ou en mode aller vers, tu es en mode, euh, ouais, mode animal en fait... C'est on ouais, de gagner noir ouais, ou ouais, ouais. blanc, alors que quand t'es plus connecté à, à ta vision, t'es moins dans l'émotion, t'es plus vraiment dans, dans ce qui t'inspire et du coup tu touches, tu touches ton moi profond. Quoi. Mm. Il faut avoir un équilibre. Il n'y a pas l'un sur l'autre et on ne peut pas se passer d'une ou l'autre partie, mais euh, c'est quelque chose que je réalise et c'est aussi un petit peu ma, ma volonté et ma démarche, c'est que ça, euh, ça puisse être euh, compris et intériorisé, alors pas, pas pour tous, mais euh, les Plus jeunes, vraiment, mmh. vraiment pour les plus jeunes, j'avais dire dès le lycée, parce que dès le lycée, moi j'étais réceptif à certaines choses. Il y en a qui peuvent être réceptifs, et, euh, il y en a qui sont sportifs, pas sportifs, mais ça permet aussi de diaboliser euh, la vision que tu vas avoir sur ton avenir. Ou euh, quand je me suis posé les questions, quand on me dit qu'est-ce que tu fais plus tard et que tu dis mais qu'est-ce que je m'en carre parce que je sais pas encore ce que je veux faire, tu veux pas m'obliger à m'enfermer dans une case, euh, qu'est-ce qui te dit que j'ai pas eu de créer ma case, mais quand tu n'as pas le mode d'emploi, tu, tu vis au monde, tu n'as pas le mode d'emploi de la vie. Euh, tout ce que tu as, c'est euh, ton cercle social, tes parents, euh, ce que tu fais à côté, mais tu n'as pas de repères, il euh, n'y de... a pas de, de, de, de normalité en fait, dans l'apprentissage de la vie. Et pour moi, ces concepts doivent permettre à chacun d'avoir leur libre arbitre, d'avoir plus confiance en eux euh, et de mieux se construire. Parce qu'il y en a, j'ai envie de te dire, qui vont me dire... mais euh, enfin, je sais pas, c'est même à l'époque voilà, j'avais ouais, 21, 22 et quand je parlais à des, des, des gens qui avaient genre 2, 3 fois mon âge ils me disent mais euh, ils arrivent pas à comprendre comment ça peut sortir de la bouche d'un gamin de 20 ans quoi. Mmh. tu vois et c'est pour ça que je me dis mais il y, y a un décalage parce que c'est des choses sur lesquelles on a pris de plus en plus conscience donc, euh, notre, notre, notre décennie là euh, dans la communication, dans tous ce truc on, on, on est plus dans cette, euh, cette démarche de, de prendre soin de soi, de prendre conscience de soi on est dans un... pas un éveil collectif c'est un, euh, un peu un peu flou de dire ça mais euh, j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus conscients qu'on bah, a une conscience on est ensemble, là, on, est, on bouge ensemble, il y a des connexions qui se font mais euh, quand tu es jeune euh, t'en as pas conscience de ça, tu peux te laisser beaucoup influencer douter de toi et peut-être pourrir ton avenir sur de la merde, tu vois et moi, ce pas ce que je veux pour les jeunes. C'est pour ça que bah, j'interviens aussi un petit peu à, à la fac de, de Montpellier pour euh, partager mon expérience, parce que je fais ni plus ni moins que ça. Et il y en a à qui ça parle, il y en a à qui ça, ça a donné un déclic, qui se disent « mais euh, je ne me suis jamais senti entrepreneur, mais parce que je me suis jamais donné la chance d'entreprendre, alors que j'ai des idées, des projets, euh, euh, que euh, voilà, je, je suis autant capable que lui de faire quelque chose. » Juste que je me suis interdit, j'ai eu des blocages. Et ça, au plus tôt on le fait, mais au meilleur sera l'avenir pour tous. Pour tous, parce qu'aujourd'hui, on va plus être dans des choix qui vont être rationnels qu'émotionnels. Enfin, c'est un peu des deux. Mais moi, je suis dans l'émotionnel, mais vraiment introspectif. C'est vraiment, ça vient de, du fond de mon cœur. C'est centré. C'est centré. centré. La... Et quand les je gens comprends. doivent parler, agir, faire le choix, c'est des choses qui doivent être centrées et pas influencées. Et on doit hum. avoir notre libre arbitre et on ne doit pas construire notre opinion sur ce qu'on a entendu à droite à gauche. On est capable de prendre l'information et faire un parallèle entre ce qu'on ressent et moi ce qui a fait que j'ai voulu me tourner vers cette voie c'est parce que je me suis écouté et que euh, voilà bah dans la photo c'est pareil je me suis fait confiance en me disant voilà j'ai ce potentiel euh, c'est pas noir sur blanc euh, c'est pas dit que je vais gagner des cents et des mille, mais euh, j'ai eu suffisamment de d'éléments d'échos qui, qui m'ont permis d'avoir des, des indices en me disant c'est une voix qui est envisageable tu peux le faire euh, voilà et je pense que les jeunes ça doit être une de nos priorités euh, parce que ça ne doit pas s'adresser qu'aux sportifs de haut niveau, ça s'adresse aux entrepreneurs, euh, aux pères, aux mères de famille. Euh. Imagine, imagine si chaque parent pouvait enseigner ne serait-ce que des concepts basiques. Enfin, faire en sorte que l'enfant comprenne et prenne conscience de lui-même, euh, qu'il mmh. peut faire ses choix en fonction de ce qu'il doit ressentir et pas en fonction de ce que, de ce que ses copains disent. Euh, on est toujours influencé par quelque chose et là, on est capable justement de faire la part des choses. Et euh, ouais, moi, c'est essentiel. C'est justement comme je sais que, à travers les réseaux, je suis capable de toucher les plus jeunes. Euh, et même quand j'étais responsable de club, euh, bah, la moyenne d'âge, c'est des, des petits. Mais quand ils viennent me voir et quand ils, ils voient ce que je fais et que, que je suis un exemple, entre guillemets, pour eux, en toute humilité, bah, je me dis que j'ai une bonne influence. J'ai une bonne influence parce que je permets aux jeunes de euh, se créer leur identité. Et c'est ce que je veux apporter à tous. Faire en sorte que chacun puisse se créer son identité et pas forcément s'inventer une vie en disant je veux être le champion du monde, je veux ressembler à telle personne, je veux être, euh, je sais pas moi, je veux être Will Smith, tu vois, j'en sais rien. Tu pourras jamais être cette personne. Tu ne pourras jamais. Donc, faut arrêter de fantasmer sur des trucs que tu ne pourras jamais euh, avoir. C'est s'en inspirer. Je me suis inspiré, et j'ai pas honte à le dire, je me suis inspiré de plein de personnes sur euh, leur style, leurs trucs et, et je me les suis approprié. Euh, le nothing Bike Front Flip, la figure que j'ai faite au Fizz, euh, je ne l'ai pas inventé. Mais pourtant, c'était une première mondiale, mais pas parce que euh, j'étais troisième au monde à le faire, mais parce que j'étais déjà de 1 le premier français à le faire, et le premier à le faire sur une compétition en skatepark. Et maintenant, c'est un truc qui a été démocratisé, qui est aux Jeux Olympiques. Voilà, on en est là. Et je n'ai pas, pas de honte à le dire, mais j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Et j'ai envie que chacun puisse apporter leur pierre à l'édifice en ayant confiance en eux, en ayant confiance en les valeurs de, du, du travail et leur projet aussi, surtout rester fidèle à son projet, hein c'est euh, ouais, avoir chacun son petit navire, plutôt que de suivre le navire des autres en mode... Euh... Après, il y a des vies, il y, y a des gens qui sont comme ça, qui, qui sont faits pour ça, et franchement, je ne vais pas leur dire « change de vie », parce qu'ils se sentent bien dedans. Ce n'est pas ça. Il y a des gens qui peuvent être réceptifs qui ont un potentiel, qui vont douter d'eux, et je veux justement avoir un maximum, de pas d'attention, mais de faire en sorte que chacun puisse révéler son potentiel. Voilà, c'est ouais. ma démarche, clairement. Ouais. Bon, je pense qu'on va finir là-dessus, c'était une belle phrase. Oui. En fait. Parce qu'on a explosé le compteur, mais en tout cas, merci Pierre pour tous ces partages. C'était très riche et pas de très inspirant. Avec grand plaisir. Ouais, c'était cool. Je ne sais pas s'il si, hein, y a encore des gens qui sont là. Oui, il y a encore quelques personnes. Si tu as des questions, c'est maintenant. Euh, Clint, on peut peut-être répondre rapidement. Si je te dis que la vie est un sport de haut niveau, tu en penses quoi est-ce que tu peux nous faire une, une petite réponse rapide, Pierre, là-dessus Ma bah, petite réponse rapide, j'ai envie de dire oui, parce que c'est toujours challengeant de, de devoir surmonter des problèmes, trouver des solutions pour y faire face. Enfin, tu fais le parallèle avec le sport. Pour moi, le sport, c'est tout. Pas forcément le sport de haut niveau, mais le sport de manière générale, ça va être les valeurs et tout ce qui va avec. Ouais. Euh, c'est ta vie, en fait. C'est le combat d'une vie, clairement. Carrément. Carrément, d'accord. Bon écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, euh, on va s'arrêter là. Alex, je ne sais pas si tu as quelque vous à rajouté. Bah, un grand merci à Pierre. Et Je sais <rire> qu'il a autant de temps et on serait autant inspiré. Enfin, personnellement, je parle pour moi et je pense que toi, Mathieu, tu l'es aussi. Et à mon avis, il ouais. y a quelques personnes qui sont encore présentes qui ont pu profiter de ça et d'autres qui le verront en replay. Donc euh, c'était vraiment ouais. top. Yeah. Enfin, merci à vous, euh, merci à Pierre-David aussi enfin, c'est vraiment génial parce que si je suis capable de partager tout ça c'est parce que j'ai ressenti et j'ai pu aussi euh, mieux m'écouter, mieux, mieux faire les choses et il y a quelques années j'aurais peut-être pas été capable de le faire je me serais senti comme une merde en me disant mais je suis qui pour ça donc euh, je pense que si je suis capable d'apporter des choses aux gens aujourd'hui euh, bah, c'est cool et cool. Je, me sens, je me sens vraiment plus libéré de, de dire les choses de dire les choses que je pense sans forcément avoir euh, le sentiment d'être jugé, parce qu'au final, ça n'a ça, ça, ça tellement plus d'intérêt pour moi. Je me dis, euh, ça doit apporter euh, aux gens qui vont être réceptifs à ça, point mort. Tout. Les gens qui s'en foutent, bah, ils s'en foutent. <rire> c'est pas le problème. <rire> voilà On peut pas euh... plaire à tout il y, aura, il y aura toujours des jugements, critiques. Donc, autant être, ça. Euh, être aimé, apprécier okay. les qui on est, et au final, euh, apporter sa valeur, sa créativité, comme euh, ce, que ce que tu mets en avant. Être concentré, être concentré sur son projet, ses valeurs, voilà, c'est vraiment le plus important. Il n'y a rien de plus important que que ses ressources, sa santé mentale, sa santé physique, et quand tu es blessé, d'autant plus quand tu es blessé, tu, tu dois prendre soin de toi. Parce que si, si tu avances en ayant une cicatrice euh, qui est mal guérie, ça fait, ça fait des, des gros dégâts. Donc euh, voilà. <rire> ah bah, merci, merci à vous bon. deux. Yeah. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. À très vite.